Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Metagame. Je suis en compagnie de Dletch. Dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les nouveautés depuis le début de l'année, donc tout ce qui est sorti en 2019, en... en commençant par le Chapter Approved. Et ensuite, on va classer tous ces jolis codex dans une tier list qu'on va... on a fait ensemble euh, et qui nous paraît le plus juste sur le format Game Workshop 2000 points, euh, tournoi solo ou équipe. C'est parti, les amis. Dans cette vidéo, plusieurs étapes. La première va être, comme tu l'as expliqué, eh bien, de revenir sur les différentes sorties qu'on a eues depuis le Chapter Approve 2018. On a eu des nouvelles factions, enfin des nouveaux codex, oui. euh, notamment euh, le codex Qt Gen Stealer, le Chaos 2.0 et d'autres sur lesquels on va revenir. Euh, on reviendra aussi bien évidemment sur la fac. On fera un petit mélange de tout ça, savoir dans quelle, me dans quelle mesure ça impacte les codex. Pour finir sur eh bien les classements par tiers. Euh, sur ce qu'on estime donc c'est vraiment un parti pris de joueurs sur ce qu'on estime être euh, bah, les codex les moins performant jusqu'au plus performant euh, sur bien évidemment le format de jeu Games Workshop à 2000 points donc c'est à dire bien limite de triplettes sur, euh, sur les datasheets et sur, et sur les détachements et sur les détachements exactement donc le, le format de jeu est bien à prendre en compte hein, sur ce type d'exercice là en l'occurrence voilà il est annoncé et, euh, et je pense qu'on a fait globalement le point on va donc attaquer cette vidéo et eh bien par euh, ce qui nous semble être le gros point euh, névralgique des, des changements, c'est-à-dire le Chapter Approve 2018. Exactement. Donc euh, on, a, on commence par le Chapter Approve 2018 où il y a eu quand même de gros changements. Euh, très peu de nerfs visiblement, enfin euh, euh, quand on l'a récupéré, euh, c'est vrai qu'on était assez étonné de ne pas voir beaucoup de nerfs, notamment on s'attendait sur des nerfs de Castellan, etc. Euh, on a, le seul nerf qu'on a eu, c'était celui du cultiste qui est passé de 4 à 5 point, points. Ouais. Euh, mais mis à part ça, c'était surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de réduction de coûts en points sur les Space Marines sur l'ADMEC ouais. euh, et euh, toutes ces choses de... qui étaient peu voilà, jouées d'ailleurs voilà, qui étaient qui était assez peu jouées donc finalement c'est pas un nerf c'est plutôt une, une baisse d'emploi donc une amélioration des codecs qui étaient sous joués donc ça c'est plutôt bien voilà. vu j'aime bien, bien le concept euh, on n'a pas touché pas trop touché aux autres donc euh, ce qu'on peut dire, les, les choses qui sont très impactantes à première vue, c'est donc le cultiste, ensuite on a euh, le Space Marines, donc on a une réduction en coût en points du Space Marines, on a aussi l'ajout, euh, la, la réduction du coût en points du euh, bouclier. Storm, ouais. euh, donc le Storm Shield qui est lui passé à 2 points pour les Marines et ça en fait ça rend vraiment vos Marines beaucoup plus résistants parce que tous vos Marines passent en 3 plus 1 vue donc ça, ça va impacter des armées qu'on va voir arriver ouais. à, à, après en fait après ce CA, euh, mais aussi euh, on a aussi une grosse réduction en points de la mec. Euh, voilà, l'ADMEC, je crois qu'on avait regardé, on gagnait quasiment 200 points en fait. Ouais, ouais. Sur les listes standards, en fait, tu, tu, tu gagnais 200 points, donc c'est assez énorme, euh, c'est quand même 10% de ta liste. Hein. Ah, je, ouais, trouve ça, je trouve ça, je trouve beaucoup. Donc voilà, c'était ce qu'a apporté le, le, le, le Chapter Approved, une baisse en points, donc des, des nouveaux codex qui sont apparus. Donc dès que la sortie du Chapter Approved, on a pu voir des admecs qui sont revenus sur le terrain. Euh, la Death Watch, qui était un codex un peu oublié qui est revenu vraiment au top euh, à ce moment-là parce que l'ajout la du Storm Shield, euh, la combinaison de, des, des escouades en fait, avec tous les buffs que vous pouviez avoir, euh, l'a rendu vraiment très très forte d'un ouais, coup. Ouais. Euh, ensuite, à ça, on a ajouté les Vigilus, donc les Vigilus 1 et 2, donc le, le Vigilus 1 qui était euh, pour la GI, le Jayser Cult, l'Orc, et le Space Marine, si je me trompe pas. Donc, le culte Mechanicus, tu le dis. Et le culte Mechanicus aussi. Ouais. Euh, on a, euh, là, on a l'apparition, en fait, de buffs, en fait, qui sont bienvenus pour, euh, bah, notamment les GI, des détachements qui sont intéressants. On a aussi les détachements visuels -vis de la mec, qui, en plus de, de la réduction en coût en points, va leur, ouais. euh, va, les, va leur, euh, les aider. Donc, euh, on a aussi euh, Black Fortress, avec des petits persos qui sont très marrants, notamment, bah, le perso Crude qui paye pas de mine, qui a 20 points, ouais. euh, qui est pas cher et qui peut faire des trucs intéressants, qui permet de CP aussi, quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est quand même intéressant pour récupérer les objectifs. Euh, on a le Manipulus. Donc, euh, qui est le perso. Le manipulus qui... vient pas de Black Fortress. C'est pas Black Fortress. Non, c'est Kill Team si je dis pas de bêtises. Ah bah, excuse-moi, je pensais il, que c'était Black a, Fortress. Il est arrivé, sur, il est arrivé avec Kill Team avec une petite équipe de, euh, de, de Sicarian, je sais plus, mais c'était okay. Kill Team. Ouais. Bah, en tout cas, ce petit perso est, vachement très est vraiment très intéressant ouais, ouais, ouais, parce ouais, qu'en ouais. fait, ouais. il vous donne 6 pas de portée quand il bouge pas, en plus sur vos armes, euh, sur l'Adeptus Mechanicus. Ouais. Euh, du coup, ça permet de gagner 6 pas ouais, et ça ouais, permet de outrange certaines armées, notamment le taux ou autre. Ça combine très Bien, ouais. très bien en fait avec le, la réduction de points dans réduction de coûts en points donc euh, voilà c'est euh, un, un bon ajout pour la pour la mec euh, sur les Vigilus, on peut aussi voir au niveau de l'Orc. Donc, l'Orc, on a, euh, notamment le nouveau Shock Attack Gun qui est vraiment très fort. Donc ouais. le nouveau Shock Attack Gun, c'est une relique, en fait, qui permet de lancer, de, de tirer de 2 des 6 fois. Enfin, c'est 2 des 6 tirs au lieu d'un des 6. Et en plus de ça, vous pouvez tirer deux fois. Donc, en plus du stratagème qui est déjà dans le Codex. Donc, ouais. ça, ça permet de faire tirer, donc, à l'époque, parce qu'on va, on va revenir après, euh, Voluta, plus le, le plus le Shock Attack Gun. Donc voilà, ça c'était pas mal. Ensuite on a la règle des bolters qui apparaît dans le White Dwarf. Donc encore un up pour les Space Marines. Donc la règle du bolter qui dit que si vous êtes euh, si vous n'avez pas bougé ou que vous êtes Terminator, véhicule.. Ou, euh, Centurion. ou Centurion, euh, ou Moto, ou moto mmh. vous pouvez tirer euh, deux fois à, à, à longue distance, donc ça c'est très fort en fait, ça rajoute euh, le, un, un up au, au Space Marines qui en plus déjà des, son voilà, voilà c'est ouais. pour ça qu'on va en revoir notamment avec la Deathwatch. Euh, ensuite on a euh, les nouveautés, donc les, les quatre nouveautés euh, qui est le Cult Stealer, le, le Codex Assassin, ouais. euh, le SMC 2.0 et euh, l'Inari. Donc euh, ça on va en revoir après quand on parlera sur les tier lists mais qui vont impacter forcément la méta puisqu'on ajoute des nouveaux, ouais. des nouveaux codex ou au contraire on va en rééditer ré certains notamment pour l'Inari qui vont faire qu'en fait il y a des listes qui, ne, qui, ne, qui changent complètement du tout au tout et enfin euh, la, la big fac. Donc la big fac qui arrive, euh, donc ça fait trois, trois semaines, ouais, trois, trois, semaines ouais, dit, trois semaines à trois mois, trois mois, ouais. mois qu'elle est sortie. Donc avec des nerfs parce que euh, forcément avec le CA, il y avait eu des armées qui étaient un peu abusées, notamment bah, la Death Watch avec euh, toutes ces réductions en coups en points qui, qui étaient vraiment très fortes. Euh, donc là, premier nerf, c'est la règle du bolter sur la Death Watch. Euh, qui, qui n'a ne... plus effet sur les munitions spéciales. Sur les munitions spé... Alors sachant qu'en fait, la règle du bolter est arrivée après, juste après que la Deathwatch commence à ressortir. Ouais. Donc en fait, la Deathwatch, voilà, elle... ouais, ouais, voilà, elle est restée. Il y a le nerf du Castellan, qu'on attendait depuis un moment, qu il fallait, voilà, nécessaire, qui, qui je prend son ouais. point de plus. Le problème du Castellan, c'est qu'il était dans toutes les soupes impériales, oui. euh, dans tous les tournois oh, solo. Son point de plus et hyper sa 3 plus 1 vue Et il perd sa 3 plus 1 vue aussi, qui était très efficace, <rire> notamment pour, pour, pour ah. tanker Donc voilà, le, le Castellan qui, qui, prend, qui prend un bon nerf. On a euh, le retour du vol. Alors, le, euh, on, va, on, va, on va se réexpliquer, Le vol avait été nerfé. Donc le mot clé, le mot -fly, fly. Le, le mot, -clé mot clé vol. Ouais. ouais le okay, mot clé vol, vol en fait, qui avait, qui avait été nerfé. Et en fait, qui disait qu'il ne prenait plus effet euh, hors phase de mouvement. Donc, donc ça, on ne pouvait plus charger. On ne pouvait plus charger. Par delà les cordons. Voilà, au-dessus des cordons. Et donc maintenant, ils, ont, euh, ils sont revenus en arrière. Donc maintenant, on peut charger au-dessus des cordons. Et le mot clé vol ne s'applique que euh, pour tout ce qui est piline et quand il y a les bâtiments donc c'est à dire qu'on ne peut pas passer au dessus des bâtiments en mmh. phase de charge euh, il n'y a que euh, au niveau du au niveau des, des cordons donc ça c'est pas mal parce que ça, ouais. ça ça limite un peu les abus qui a qu y a qu y a pu avoir on a vu des trucs sortir en fait le, la sortie de ce enfin le, le le le fait de nerfer cette cette charge par delà les cordons on a des trucs qui sont sortis de la méta clairement exactement les captains custo les captains ba tout ça ouais, les capitaines dégagé. Captain... ah les captains ba sont un peu restés ouais, parce ouais, qu'il qu y avait, vrai... y avait le, le mouvement qui était ouais il y avait il y des mouvements en plus et puis euh... mais bon voilà typiquement le captain mmh. ba bah oui ça lui faire un petit up et euh, ensuite on a aussi donc le, le nerf euh, des, des aéronefs alors personnellement je le trouve ultra léger ce nerf. C'est-à-dire que maintenant, ouais, très léger euh, pour, pour vous euh... expliquer, le... on peut traverser les socles de, de Flyer en fait. Donc c est, c est Flyer, c'est hein, Flyer, donc tu n'as pas forcément la, la, la, pas la, navire, la règle. Ouais, ouais. Ouais, donc par exemple les Eldrake, tu peux ouais. aussi traverser leur sol ouais. euh, qui sont, ou les, les Storm Raven qui sont stationnaires, tu peux ouais. aussi traverser mm -hmm. parce que c'est le mot-clé Flyer, enfin le… L'entrée, le... la datasheet. La datasheet ouais, Flyer, ouais, voilà, C'est l'entrée dans, le, dans la construction de liste. Exactement. Ouais. Donc ça, on peut, donc, on peut traverser leur socle. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas rester dessus donc c'est que dire euh, qu'on on doit finir complètement son mouvement et rester en cohérence d'unité. Ouais. Donc pourquoi ils avaient fait ça, c'était pour éviter les listes en fait avec beaucoup d'avions qui vous, qui vous bloquaient chez vous ouais. en fait en faisant un mur d'avion en fait. Et ben bah, c'était pour nerf ça et ben bah, je pense qu'ils se sont un peu ratés parce que ça marche toujours ça parce que je vous explique vite fait mais euh, généralement les unités euh, elles ont 6 pas de mouvement oui. à peu près, euh, on va rajouter l'advance donc on va monter à 9 et ben en fait l'avion il suffit, si tu te mets un peu plus loin, l'avion, son socle il fait demi. donc c'est à dire qu'en fait tu rajoutes, il faut être à plus d'un pas à la fin de ton mouvement donc tu rajoutes un pas de chaque côté ouais, ouais, donc là tu passes à pas demi. donc en fait il faut que toute ton unité fasse tout le ouais. mouvement donc c'est à dire qu'en fait il suffit que tu te mettes un peu plus loin, plus de coller, tu te mets un peu plus loin, tu te mets à 3, 3 pas et ben l'unité ne pourra pas faire tout, traverser complètement l'avion. Je pense que ce que beaucoup attendaient aussi euh, par rapport à, à ce nerf parce que ce, le le nerf des flyers avait été annoncé, hein. ça avait, ça oui, avait oui, été teasé oui. entre guillemets. Ce que beaucoup attendaient c'était que euh, les avions ne puissent plus repousser les FEP je pense que ça c'était oui, pas mal attendu mmh, euh, ouais. parce qu'on on a des on a pas mal de bulles de liste où t'as bah tu peux pas atteindre tu peux pas agresser le as pas le tu peux pas agresser ouais, l'armée la, qu qui est derrière y les a avions. Des avions partout voilà. Et voilà, le tu dois faire pas plus clashé. de 9 pouces et voilà Forcément. et non. je pense que ça c'est attendu c'est pas arrivé non c'est pas euh... arrivé et je pense que c'est bien parce qu'il y aurait peut-être eu des abus ouais. ça aurait été un peu compliqué il y aurait eu des situations bizarres euh, voilà je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour ça mais en tout cas c'est vrai que moi quand j'ai vu la première la première fois quand j'ai vu le CA et qu'on a vu que je pouvais traverser j'ai trouvé ça vachement parce ouais. que c'est vrai qu'il y a certaines situations où ça va être bien, mais en fait en jeu on voit que avec, quand tu as des grosses hordes, parce que le but c'était de bloquer les hordes, hein, quand tu as des grosses hordes et ben, c'est très difficile de passer parce ouais. que forcément tu as toujours une petite queue qui va finir jusqu'à des tes pour avoir tes buffs etc, ouais. et bien celle-là elle passera pas donc tu resteras en hors de créance. Donc c'est un nerf mais c'est pas non plus énorme, en fait. ouais. finalement on peut garder les, les, les blocages et les murs d'avion, ça existe toujours. Dans une certaine mesure, je, à la limite je préférerais que Game s'y prenne comme ça, c'est-à-dire nerf petit à petit de façon cohérente plutôt que ça soit des, des étapes trop rapides qui soient passées et, et bah, justement pour ce tu vois là faux. au moins bon on, on verra on verra on verra on dans le futur ouais. ce qu'ils vont faire après ils peuvent aussi revenir hein, comme ils ont fait sur oui, le vol et puis sûr. refaire un, un truc sûr. donc euh, voilà. Donc euh, voilà à peu près pour toutes les nouveautés euh, on va revenir de toute façon euh, faction par faction comment est-ce que ces nouveautés vont les impacter. Ouais. Et comme ça, justifier les choix. Forcément, euh, sur un système de tier list, on doit faire des choix. J'ai fait des choix, j'ai pris des parties pris. Euh, j'ai pas forcément raison ou tort, mais c'est ma vision que j'ai. Et euh, c'est pas parce que je mets un codex euh, plus bas qu'un autre que je le trouve forcément.. Euh, meilleur dans certaines situations. Ouais. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des codex qui vont peut-être être dans dans une liste, on va dire 3, qui est dans la tierlist 3, mais qui vont être très forts sur des codex tier 2 ou tier -1. même tier 1 ouais, ouais. en fait, parce que c'est leur counter en fait. Mais par contre, si tu les prends individuellement et euh, tu vas faire un tournoi solo avec, ouais. bah forcément en fait si tu tagues pas, enfin euh, excusez moi oui, si tu, tu ne vas pas ouais, sur ce ouais, ouais. genre de de euh, de, de match-up sur les match up où es positif, et bah ça va être très compliqué. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je les, vois, je les vois en dessous, notamment parce que généralement ils ont un ou deux codex qui sont toujours, toujours présents euh, et qui ne sont pas bons dessus. Bah, forcément, si tu arrives sur, avec un codex qui est fort mais qui compte des choses qui ne sont pas au top de la méta, c'est très bien, notamment dans un jeu équipe. et c'est pour ça qu'on les voit ces codex-là. Mais ce n'est pas forcément euh, là comme ça que tu vas. Ce n'est pas euh, le top méta. Ouais, pour, pour moi, le, la méta, comment ça se construit C'est que tu as trois ou quatre codex qui sont vraiment au top, qu'on voit tout le temps et ensuite tu as les autres codex derrière qui vont graviter autour et qui vont venir soit venir les counters, soit euh, être efficace un peu contre tout, donc c'est comme ça que je l'ai construit. Pour, euh, pour cette vidéo j'ai choisi de faire trois tiers euh, parce que la première, t'avais fait 4 tiers. J'avais fait coup, 4 tiers. Du coup, je m'étais posé la question est-ce qu'on peut faire 4 tiers ou c'est pas du coup des quarts Mais je du suis coup. même pas, pas sûr parce qu'en fait, le tiers, c'est une catégorie. En fait, non, tiers, c'est en anglais en fait. Ils disent tiers, ouais. c'est juste un groupe en fait. Ouais. Mais euh, le, le, là, j'ai choisi 3 tiers parce qu'en fait, j'avais la, la, la, la, la dernière vidéo, il y avait vraiment des connaisses que je trouvais vraiment en dessous. Et ben là, grâce au CA, j'ai pas réussi à mettre des connaissances vraiment en dessous quoi. Alors, il y en a certains pour pas le citer le GK mais que j'avais vraiment envie de mettre en dessous mais j'avais pas le mettre tout seul donc ouais. voilà, je l'ai je l'ai mis avec les autres sachant que le GK euh, j'ai vu des listes où il était en allié donc ouais. euh, voilà ouais. donc premier avant avant de passer au codex, oui. codex par codex euh, tiers liste 3 pour moi, c'est justement ces codex là qui vont avoir des bons match up sur les codex tiers 2, voire peut-être des fois euh, tiers 1, tier 1 ouais. mais qui va qui va souffrir du fait qu'il y a vraiment des top codex qui leur qui leur chient dessus, donc euh, enfin qui qui vraiment sont trop forts dessus. Donc euh, voilà, pour ça qu'ils sont là. Ou des codex qui sont utilisés, qui ont des très bonnes entrées, mais qui sont utilisés exclusivement en alliés. Ouais. Voilà, c'est ces codex-là qu'on va retrouver. Et dernière euh, dernière dernière chose aussi, c'est des codex qu'on peut voir en jeu équipe parce qu'ils vont avoir besoin de leur table ou alors ils vont avoir un style de jeu très particulier oui. qui va qui va être bon en format équipe mais par contre en format solo qui vont être un peu un peu un peu en dessous ensuite le tiers 2, c'est euh, pour moi c'est le gros c'est c'est les, les codex que tu vas voir en tournoi équipe que tu vas toujours voir ils oui. seront toujours présents euh, et qui vont être forts mais par contre qui ont pas mal de contre donc c'est à dire que c'est pas un codex qui qui faut il faut pouvoir euh, tu Là. peux jouer en fait sur tout contre tout mais c'est pas forcément que tu vas être positif contre ouais, ouais, c'est des codex qui sont assez riche euh, parce qu'il y a généralement des, beaucoup de listes que tu peux sortir euh, avec des, des gameplays peut-être des fois différents mais ce qui est bien c'est que quand tu arrives sur ce genre de codex là c'est tu te dis voilà on va jouer ça va être des codex assez équil à, équilibrés même des fois un peu fort mais au moins c'est des parties euh, c'est des parties tendues avec ce genre de codex et après tu vas voir les, les, les, le, le, le top tiers donc le top tiers c'est justement ce que je disais ceux où euh, on va gra graviter autour de la, la méta la méta va graviter autour de ces, de ces codex là et euh, en fait, on va les avoir tout le temps, que ce soit en solo ou en équipe, on, les, on va les voir, ils seront présents et il va falloir composer avec. On attaque donc le classement top tiers euh, de cette vidéo et bien évidemment, on va commencer par les plus faibles pour aller vers les plus forts. Et euh, Dledge, forcément, quand je vois tes notes, qui est ce que je vois en bas du tableau Toujours les mêmes depuis maintenant plus d'une année euh, c'est les GK. Exactement. Bah, c'est les GK comme, comme l'année dernière, en mais fait. Comme ils n'ont pas, ouais. pas eu de. Ils n'ont pas, non, pas... Mais alors, Attends, ils... ils ont eu des baisses de points assez importantes. Hein. Ils ont eu des baisses de points importantes, mais c'est toujours le même problème, en fait. C'est l'armée d'élite qui est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que ça tire, ça tire relativement fort. Euh, je dis relativement parce qu'il y a quand même que du bolter, il mmh. euh, y a du psy qui est correct, mais c'est que un damage. Il euh, y a des choses très intéressantes chez le GK, mais euh, c'est pas assez résistant. En fait, ouais. le, le ratio damage et résistance n'est pas, pas là en fait chez le GK, et donc du coup, euh, il, est, il, est, il est à la traîne tout simplement. Le coût en point du, du, du GK de base restera toujours, ouais. euh, reste toujours beaucoup trop élevé. Quoi. Exactement. Finalement, en fait, il profite même pas… En fait, voilà, il a, il a des bolters qui sont bien, etc. Il a des armes de cac, et en fait, il a tout l'équipement qu'il faut, mais d'un autre côté, il ne va... il peut pas faire tout ouais. en même temps. C'est ça son vrai problème. Problème. Et euh, malheureusement, le, le GK, lui, il profite pas tant que ça de la, de la règle des bolters parce que lui, il avait tendance à faire, et en fait à directement ouais. à 12 pas et pouvoir te tirer dessus. Bah, en fait, quand tu fais, de toute façon, tu as bougé, donc tu ne bénéfices pas de la règle. Et encore, dans un, on aurait pu croire dans un premier temps, ça aurait pu être intéressant, notamment parce que le Storm Raven et au début, quand ils ont sorti la règle des bolters, les véhicules exactement. en bénéficiaient. Exactement. Mais avec la dernière fac, oui. les véhicules n'en bénéficient plus. On n'en a donc, pas parlé bah, tout à l'heure, ouais. mais exactement, le, le, le bolter ne marche plus sur les véhicules. Donc euh, voilà, il y avait… ce problème ouais. voilà alors, mal malheureusement, c'est vrai qu'une armée full GK, on n'y croit pas trop, notamment euh, bah, voilà, dans les tournois, on n'en voit pas. Par ouais. contre, on, on, on, peut, on commence à le revoir un petit peu en allié. J'ai vu plusieurs listes ouais. où on avait de l'allié GK avec euh, donc, des paladins euh, qui, qui se mettaient un peu au milieu de la map et qui tiraient à, à l'Astralame. Ouais, donc ouais. en fait, vous me cachez dans un décor et, tire là, et vue, vous tirez sans ligne de vue, et 40 tirs, et eux, ils bénéficiaient de la règle du bolter. Donc ouais. voilà, il y, y a ce genre de combos qui sont, qui sont un peu sortis euh, ou alors des patrons cuirassiers aussi. On a revu pas mal des patrons cuirassiers qui étaient là pour un peu de l'impact. Bah, voilà, on n'a pas forcément le… en plus la règle Fly maintenant les, les rend un peu un peu meilleur parce que voilà, non, ouais. ils, peuvent, ils peuvent passer au-dessus donc euh, voilà ils sont à la place de patron BA on peut on peut voir un peu plus résistant parce que voilà oui, oui, connaissent oui, un peu ouais, moins ouais, ils clair. sont un peu un peu moins ils sont un peu moins catapultables mais par contre voilà ils sont ils sont là donc le GK en allié c'est pour avoir été joueur GK en début de version ouais. et avoir vu son son moment de gloire euh, j'ai eu envie parfois, j'ai ressorti pour me dire c'est pas possible, on a raté un truc, il faut bah... que je regarde et en fait euh, ce, qui, ce qui joue énormément en fait tu te rends compte par rapport notamment à là maintenant que j'ai pris le codex Cult Stealer en main la différence notable, c'est les stratagèmes en vrai, c'est que tu vois que oui. tu as, t as des, statas, des stratagèmes du Cult gen qui sont aboutissent qui aboutissent à une année et demie de version. Oui. Donc euh, qui bénéficient de cette expérience de jeu avec plein de choses et tu vois vraiment les, les stratagèmes GK qui sont complètement la ramasse, pas c'était le deuxième codex si je dis pas de bêtises. Après le Space mines aussi lui il a quand même pas mal de de, de... Bon stratagème et ouais. qui reste en fait d'actualité euh, mais le, le, le problème du gk moi je pense c'est c'est la 3 plus en fait euh, à l'admise s'ils s'ils auraient accès au au bouclier, au bouclier storm ouais, ouais, peut-être et encore il resterait très chers parce que c'est les halbards et tout qui coûtent assez ouais. cher et enfin, le même de base aussi mais peut-être qu'on les reverrait en tout cas, pour l'instant, c'est le, les derniers de ma liste. Ouais. Moi, euh, je croise euh, les doigts pour que Games nous refasse ce codex, C'est possible. C'est possible, de toute façon, euh, logiquement, logiquement s'il devrait ressortir des codex en édition V8, ce ouais. serait un des premiers à ressortir. Ouais, ouais. En plus, les figurines sont magnifiques, moi j'adore le, le, le, ouais. le, le gk j'adore. Ça, c'est sûr. Euh, alors, pas forcément, je, je préfère continuer sur le Space Marines puisque je peux ouais. lancer sur le Space Marines. Ce n'est pas forcément euh, parce que je les mets là que je les, je les vois vraiment en, en, en, en fin de tier 3. Euh, les Space Marines, il y en a plusieurs. donc. On va commencer par le DA. Euh, le DA, c'est un de ceux où j'arrive pas à savoir parce que euh, je vois pas d'utilité. La seule unité qui aurait pu revenir, c'était euh, le, le Storm Talon. Non, le, euh, le, le -talo, c'est pas le Storm Talon, c'est le, euh, le, le volant. Si c'est le storm, euh, non le dark talon. Le dark talon, voilà, c'est exactement. Le dark talon, en fait, qui, bah, en fait, en tant statut véhicule, il bénéficiait de la Règle des bolter, donc on avait plus besoin. En fait, on pouvait rester dans les auras de ces persos euh, tout en bénéficiant des, des, des 24 de... ouais. tirs. Donc ça, c'était fort. Bah, en fait, non, non. parce que voilà, ils, ils sont revenus dessus. Donc euh, finalement, je vois pas ce que apporte le DA par rapport à un autre codex Space Marines. Euh, on va voir après. Ouais. Il a, il, il a toujours, il a le syndrome du Space Marines, forcément. Et euh, mais sauf qu'il n'apporte pas, pas grand-chose par, par rapport aux autres. Les, euh, les DA bénéficient de formations Vigilus Alors oui, ils ont des formations Vigilus et puis mais, de toute façon, tous les Space Marines ont des ouais. formations Vigilus. Ils ne sortent pas du lot. Mais voilà, il ouais. n'y a pas de… alors peut-être qu'il y a… Peut-être des unités un peu combo qui sont qui, qui, qui sont cachées. Moi je suis pas joueur DA donc j'ai pas forcément euh, cette expérience là et ouais. d'aller les chercher. Par contre j'en ai pas vu en fait. Ouais Parce que forcément, euh, tu vois, même le GK, on a vu des petits combos qui sortaient, le DA on n'en voit pas. Ouais donc euh, voilà. c'est. Je pense que c'est ça. Euh, je pense si, a, si y avait eu euh, encore la règle sur les véhicules de Bolter. Peut-être qu'on en aurait revu un peu, mais encore voilà, on aurait vu une unité, ouais. c'était pas forcément euh, la folie. Euh, ensuite, on va continuer à remonter dans les Space Marines, donc il y a le BA, euh, le BA en fait avec une seule entrée, qui est le Capitaine... Euh... Ça c'est triste pour un codex, ouais, de le... dire que tu qu'une entrée qui est forte. Qui est forte, mais elle, elle est vraiment très forte oui, elle est coup, très euh, fort, cette ouais. entrée-là. Euh... Il y a Mephisto, enfin il bon, y, y a des entrées qui sont correctes. Ah, Mephisto, Mephisto est pas mal, ouais. hein, mais euh, voilà, c'est l'entrée qui surclasse tout le monde, ouais. et t'as envie de prendre ce codex pour cette entrée-là. Euh, bon, plus les scouts, hein, les scouts c'est quand ouais. même toujours sympa. Et, euh, et en plus, il a pris un up, ce qu'on disait tout à l'heure, puisque la règle fly revient. Donc maintenant, vous pouvez passer au-dessus des cordons. Donc, euh, faut faire attention avec vos persos hein, quand vous, vous écrantez, euh, quand vous avez un petit cordon devant pour l'écranter avant que le, le, le Space Marine arrive. Pensez à bien vous mettre à plus de 3 pas de vos cordons parce que sinon, il peut vous charger quand il arrive de fait. Ben oui. Donc, faites attention. Maintenant, il peut le faire. Avant, il ne pouvait plus. Donc voilà, ça, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, mais sinon, euh, pas, pas grand chose de plus, hein. j'en ai vu un peu jouer en tournoi euh, fun ouais, voilà. J'ai vu, vu ce que justement. ça donnait, globalement ouais. c'était pas là Alors enfin, attention, je mets un, un petit euh, un petit warning là-dessus Quand on dit que sur le codex BA, il y a que les capitaines qui sont forts C'est-à-dire qu'il y a que eux qui globalement s'intègrent à la méta Exactement. Il y a plein d'autres unités, même, même sur le GK, il y a des unités qui sont sympas, etc Mais on va dire qu'à partir du moment où on rentre dans un milieu dur Où les joueurs vont chercher à optimiser leur codex le codex BA est difficile à optimiser en dehors de ce capitaine-là. Exactement. a vraiment mais pas d'interprétation sur, sur ce qu'on dit. Hein. Sur, surtout qu'en plus, euh, dans les unités que tu vas chercher, les unités qui sont typiques du DA, tu as euh, le prêtre là qui donne le film open, le prêtre Le BA tu veux dire. Ouais. J'ai dit DA ouais, Le BA, excusez-moi. Le BA, hein. donc tu le prêtre, ouais, Guignard, le prêtre Tu as les gardes mm, les, le les gardes sanguignéens sang hein. sang ouais. aussi, ouais. Et, mais qui sont pas des bonnes unités. Mmh. Donc ça, c'est des trucs qui sont spécifiques au, au BA et qui sont pas forcément très bonnes unités, ouais. euh, enfin en tout cas en, en milieu un peu optimisé et euh, finalement bah, moi je préfère aller chercher bah, en, en Space Marines ouais, euh, classique en fait, fait. qui ont peut-être euh, d'autres stratagèmes ou qui vont avoir des traits, des traits qui sont cool aussi donc euh, du voilà. coup on en vient aux Space Marines qui sont listes au-dessus donc le Space Marines euh, on le voit de plus en plus apparaître en alliés euh, notamment pour aller chercher euh, des tirs sans ligne de vue parce que euh, les tables sont de plus en plus chargées notamment dans les règles alors si on parle de l'ETC mais même à l'ITC ils, ils font ça euh, dans, dans les tournois euh, les, les premiers étages de ruines Bloque les lignes oui, de vue. Ouais. Donc on a de plus en plus des tables char... par rapport au début de la V8. Les tables sont de plus en plus chargées de ce fait en fait. Parce et que le, on peut, le jeu on en a absolument cacher. besoin en vérité. Le jeu en a besoin parce que ouais. c'était un peu trop létal. Mais du coup, pour pallier à ça, il faut des tirs de, sans ligne de vue. Mm -hmm. Donc on avait les éternels mortiers ou de ou de, jugar, de, la, de, de, la, de, de gi la GI. Mais quand il n'y a pas accès en jeu équipe ou parce que tu n'as pas envie de jouer de GI, ouais. et ben le Space Marine est une alternative. Donc on commence à voir des Whirlwind. On commence à voir des, des mm. Thunderfire. Donc, euh, en fait, ça permet de dégager toutes les petites unités qui vont se cacher ouais. dans les décors, qui vont être en fin de map, qui vont vous empêcher de fêper derrière, qui ouais. vont faire les cordons anti antifèbres de derrière, euh, qui vont se trommer aussi par exemple, ça. qui vont faire peut-être des fois, vous allez voir des armées où il va y avoir des grosses unités qui vont vouloir avancer au milieu de la table. Bah si, et, et le problème, c'est que c'est peut-être que des petites unités derrière ouais. qui, qui tiennent les objectifs, bah, si vous les dégagez, bah, c'est grosse les grosses unités, enfin les ouais, grosses unités qui ouais, doivent faire demi-tour pour prendre ouais. les objectifs. Et voilà. Et Donc, en fait, c'est pour ça qu'on les voit apparaître. Euh, moi, je trouve ça pas mal. Euh, J'en ai joué un petit peu, j'en jouerai ce week-end d'ailleurs, et euh, j'aime bien pour ça. C'est peut-être un peu cher, mais en tout cas, c'est efficace ouais, en fait, ouais. dans, le, dans le fait de dire ben bah voilà, je vais tuer les petites unités annexes, je vais faire du capé. Euh, je vais le euh, forcer en fait, à reculer, en fait, à faire demi-tour avec des grosses unités qui préfèrent être au milieu de la table, donc, voilà, euh, en plus de ça, il y a quand même quelques persos qui sont intéressants, euh, on a Gilliman qui fait quand même full reroll D1 ouais. à tout l'Imperium, donc ça peut être utile, j'ai vu des listes avec des Ika et des Gilliman par exemple des, des Guilliman avec des assassins aussi. Ah, toi tu dis Guilliman. Guilliman. Guilliman. Guilliman, ouais. C'est ouais, Gilly vrai que c'est Guilliman. Ouais, c'est ça Guilliman. c'est ouais. Ça fait Guilliman. Gilly <rire> ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça y est, tu m'affiches. <rire> mais euh… Guilliman, mais... ça reste toujours ah, une agence brute. Il, si il, il reste euh... toujours un peu cher, mais euh, il, y a, il y a du potentiel aussi. Et donc sinon, en liste, euh, en liste solo, euh, Space Marines, ce qu'on a vu, c'est des listes à base de répulsors qui sont un peu revenus. Euh, ouais. notamment bah, grâce à la règle des Bolters mais ils qui peut potentiellement redisparaître donc oui on en a vu un peu dans les qualifs ETC oui. euh, potentiellement ils vont redisparaître, alors moi j'en ai vu post-fac aussi, euh, ouais. donc euh, malgré la perte euh, ça tire fort ça tire très fort comme liste euh, quand t'as pas le T1 face au genre de liste tu sers vraiment les fesses le problème c'est que ça a deux défauts le premier défaut, c'est que c'est un peu gamble dans le sens où euh, bah, si t'as le T1, tu vas être très fort. Si t'as pas le T1, bah, tu risques de te faire un peu déborder, déborder ouais. par certaines armées. Et le deuxième défaut, c'est que ça a besoin de sa table. Donc, en fait, sur les tables très chargées, comme on disait juste avant, si on est sur des tables trop chargées, on risque de peiner parce que bah, sans tirer de ligne de vue, bah, t'as as des... tout le monde qui se cache derrière, tu tires pas. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est le... le problème un peu de, de sur de lisse. Mais euh, en jeu équipe, tout ce que je disais tout à l'heure, en jeu équipe, il y a un potentiel. Euh, du Space Marines si tu veux faire autre chose avec d'autres listes qui ont ce même rôle euh, pour les citer hein, l'ADMEC et le la, To qui ont un peu ce même rôle en disant euh, voilà euh, on sature on sature beaucoup et euh, on tire très fort et tu veux pas tu ouais veux ouais. pas venir euh, sur une plaine avec nous donc voilà euh, sur le Space Marines classique euh, dernier point sur au niveau des alliés aussi on parle toujours euh, du petit détachement Black Templar parce qu'on peut avoir des détachements pas chers, parce que le Tech Marines, maintenant, il est vraiment pas cher, il a 35 points, il me semble, de plus ouais. CA. Euh, et euh, on a euh, les scouts qui sont toujours bien, et voilà. donc en Black Templar, on a accès à un stratagème qui nous permet de euh, dispel un, un sort sur le 4+. Donc euh, c'est quand même pas mal quand on veut de l'antipsy. On a d'autres codex qui le font, mais en et tout juste, cas, voilà, ça en, fait, ça en fait un de plus. Justement, on va y venir, on fait le, on fait le saut sur les 6 stars. Euh, non, je préfère, euh, on va finir sur le space euh, sur les Marines, nice. on va parler du Space Wolf. Ah oui c'est vrai le Space ouais, Wolf on n'est pas va, venu. On va parler ouais. du Space Wolf donc euh, le Space Wolf euh, que j'ai gardé pour la fin et eh ben le Space Wolf il a ça a été un de ceux qui qui a vu qui a émergé avec le avec le chapter approved alors derrière le Death Watch ouais. mais quand même qui apporte quelque chose de très intéressant en fait les on voit des listes Space Wolf à base de Terminator ouais. Space Wolf, et ça c'est beau. Euh, c'est En fait, le principe de la liste est toute simple, c'est que on, on joue 30, 30 Terminator Space Wolf avec les persos type Logan pour euh, faire la reroll, plus le sans peur, Arjak qui donne plus un, euh, plus une attaque au corps à corps et la reroll des 1 pour euh, blesser, donc qui est un, comme un lieutenant primaris, et un petit perso en plus qui nous donne plus une attaque avec la saga qui nous donne plus une attaque euh, non, c'est pas la saga, je crois que c'est une pierre. C'est la pierre du moyen ouais. qui nous donne plus une attaque en fait, au corps à corps. Donc en fait, on arrive avec des Totors euh, qui sont les moins chers du jeu. Parce que eux peuvent être équipés d'un Storm Shield. Donc la 3 plus 1 vue et d'un Stormbolter, ce qui mmh. permet en fait d'avoir un Terminator le moins cher du jeu qui sature énormément au corps à corps et au tir, alors sans PA etc, c'est le problème mais par contre ça, satire, ça sature vraiment beaucoup avec de la riroll avec de l'interception, avec la reroll D1 pour blesser et 4 attaques au corps à corps, puisqu'en fait on a 2 attaques de base, plus 1 avec Arjak plus 1 avec la pierre du Wolfen, donc une liste qui sature énormément sur la masse, et ça reste euh... du Terminator, ah, donc c'est que 2 PV, mais ça a une 2+, et une 3+, en vue. On a des stratagèmes qui nous permettent d'être à couvert, donc en plus… Un, euh, un plus. Qui reste à un, un plus, donc c'est très fort contre la, satura ouais. avec la saturation PA-1 qui est en fait un peu le contre de la liste, puisqu'en ouais. fait euh, tu as de la 3 plus 1 but quoi qu'il arrive, ouais. mais si tu peux rester en 2 plus, c'est quand même bien. On a le sort qui permet… donc le stratagème qui permet de mettre moins un euh, pour toucher euh, dès que tu as ouais. casté un sort avec, euh, avec ton Psycheur, donc c'est à 6 pas de ton Psycheur. Donc de toute façon, comme tu, re tu veux rester en aura de tes psycheurs, etc., pour la pierre de Wolfen, etc., etc. C'est toujours bien. Donc en fait, c'est une, une liste qu'on a vue donc qui, qui vient un peu de l'Est, qu'on a vu apparaître sur les, les tables de l'Est, mais qui, qui est intéressante dans le sens où ça sature bien. Elle vient des pays froids les pays froids. On vient ouais. pays où la il, y de ah, la neige. il y a Non, il y a plusieurs, il y a plusieurs pays Mais, euh, ça. Mais voilà, en fait, le, le principe, c'est de se dire bon, bah voilà, c'est une liste qui va être fortement pendant qui va saturer beaucoup, qui va être résistante, mine de rien, parce que, bah voilà, c'est du Totor, c'est 30 totor à les, les dessouder, euh, qui peuvent être en moins un pour toucher, 3 plus un vu, etc. Ouais. etc. Ouais, vraiment, ce qui Donc, fait voilà. la différence, parce qu'on pourrait se demander oui, bah si on peut jouer 30 Totors Space Wolf, pourquoi du coup jouer 30 Totors? Trop... 30 Totor Ultramarine, c'est pas intéressant parce que justement, euh, c'est les, les bonus que vont filer les persos et les stratagèmes ouais. propres au Codex Wolf. Non, mais aussi, c'est les, qui... les seuls à pouvoir prendre Storm Shield et, et Storm et C'est les seuls ouais, qui exactement. peuvent faire ouais. ça en fait. Et du coup, qui les rendent le moins cher ouais. possible parce que t'as pas besoin de payer les gantelets ou t'as pas besoin de payer les autres. Donc euh, euh, voilà, c'est. cette combinaison là qui fait qu'ils sortent du lot. Ouais. Qui, qui les rend intéressants. Euh, donc je pense que c'est une liste. Euh, qui a du potentiel, qui n'est pas forcément top, méta, etc. parce que ça va souffrir sur des listes qui sont vraiment trop présentes dans la méta. Par contre, ça peut venir challenger des listes euh, comme ça, hein, le, les, les KO, genre les, ouais. les KO avec les plague bearers etc., euh, les, les listes Orc aussi, ça les fait chier, le cult gen Stealer aussi, ça, ça, ça, ça a du potentiel. Donc voilà, c'est une liste résistante, un peu enclume, qui a du potentiel d'aller faire beaucoup de dégâts à la saturation. Euh, donc maintenant on va passer aux Systas oui, vous bah, oui, tout oui, à ouais, ouais, ouais. Euh, au niveau des Systas donc toujours aussi dans le tier 3, euh, elles, elles ont vu un renouveau avec le Chapter Approve parce qu'elles ont changé complètement au niveau des actes de foi, ouais. donc il y a eu un nerf moi j'ai trouvé sur les actes de foi dans le sens où euh, il y avait, par, le double mouvement était très fort, notamment rendait sainte Célestine très fort, euh, mais par contre ils sont passés d'un codex où on jouait une, pour une entrée, oui. notamment la sainte Célestine, à un codex qui apporte euh, autre, autre, chose, chose. autre chose, franchement, avec les nouveaux actes de foi, euh, on a vu pas mal de listes euh, dès la sortie du CA euh, à base de, euh, de grosses escouades de 15 sœurs avec Sainte Célestine plus le, la, la canonnesse qui donne plus 1 en 1 vue. Donc en fait, on a toutes nos sœurs en 4 plus 1 vue. Ouais. Donc soit comme ça, soit euh, avec des Rhinos. Voilà, des Rhinos en 4 plus 1 vue. À ça, on peut ajouter le bras zéro donc le bras zéro qui permet de lancer 2D6 pour la dissipation de toutes vos soeurs ce qui permet d'avoir une énorme base d'antipsy franchement c'est énorme je ah, ah, ouais, ouais, euh, plus euh, voilà un map contrôle quand même assez, assez énorme au euh, d'ailleurs, pour revenir aussi, euh, sur les, les, grosses bandes de 15, 6 tas, donc avec tous les persos, etc. On a aussi les séraphines qui sont très forts, puisque les séraphines, elles, elles ont déjà 6 plus de base, donc en fait, en fait elles passent à 3 plus, euh, excusez-moi, 5 plus de base, elles ont, ouais, donc, donc elles, elles passent, passent à 3, 3 plus vue. Vu, ouais. Donc voilà, c'est, Les séraphines, très... celle avec les jetpacks. C'est ça, exactement. Et tu peux euh, mettre des, des fuseurs, et des pistolets voilà. fuseurs. Donc, c'est, c'est la, ou lance-flamme aussi. Oui, bien, c'est vrai. Donc voilà, elles ont, ont c'est, une liste. ont des entrées intéressantes. Elles ont des entrées intéressantes, en fait, et dans la construction de liste, pareil, dans le liste, dans le. Dans le style liste enclume, qui résiste beaucoup, etc. Ça se pose là, euh, ça apporte de l'antipsy, ça a un peu de la saturation. Faut faire attention aussi euh, de venir les chercher au corps à corps, parce que, euh, avec un prêtre, euh, plus oui. la double activation, ça peut t'envoyer trois attaques par tête. Ça envoie beaucoup d'attaques. En fait, euh, donc il y a le, le, alors je crois que c'est le prêtre plus Uria, il me semble, qui font que, du coup, t'as trois attaques par tête et ensuite tu, doubles, euh, tu as le, le double active. le stratagème enfin le non excuse-moi le, le point de foi l'acte de, de foi excuse-moi donc c'est sur du 5 plus relançable avec la dialogus il me semble et du coup sur 5 plus relançable euh, vous retapez donc euh, quand vous avez 15 sœurs qui envoient bah trois attaques chacun ça fait, 40 ça fait ça, fait, attaques, vois, taqués, ça ouais. fait 90 il y en a qui se sont fait surprendre voilà. à vouloir venir se lock dedans bah en fait ça, ça ouais, tape fort ça, en fait ça, un ça peu su, un peu comme le le principe du, du Space Wolf en fait ouais, ouais. c'est voilà c'est euh, alors malheureusement l'assista tire un peu moins fort je trouve mais, euh, mais voilà, elle a plus de PV, en fait, de, de PV et toujours la 4 plus vue ou la 3 plus vue sur la Seraphine. Donc, euh, une liste intéressante, ouais. en tout cas une base de liste intéressante. Et sinon, ça fait toujours un très bon allié euh, pour de l'antipsy classique, on, on, les voit, on les voit encore. On a aussi le stratagème pour annuler un, un sort sur le 4 plus. Donc voilà, c'est une liste euh, socle qui peut être intéressante, dans, surtout sur un jeu équipe ou euh, comme base de, euh, de soupe impérium. Ouais, ok. Voilà. Euh, je crois que on a fait, tout... ah non, il manque les Custodes pour finir sur l'impérium du Cercle. Ouais. Alors, les, les Custodes aussi, qui étaient, je crois, en tier 2, euh, peut-être l'année dernière, euh, qui étaient un peu, un peu plus haut, qui étaient, euh, des listes à base de motos. Oui. Hein, c'était les, les, on jouait, euh, euh, du Custodes avec des motos. Euh, bah, les motos sont un peu disparues du méta parce qu'en fait, on a, déjà, on a su comment jouer autour. Il y a un peu moins de masse Ou où... mais quand il y a des, en fait, quand il y a des masses, bah, les masses ont de quoi gérer les motos notamment si on prend en tête l'Orc qui a ouais. de quoi gérer de la moto, même le Chaos qui a de quoi gérer de la moto via des, la mortelle, ouais. ce genre de choses. Et Donc, puis euh, le, le Custodes ne bénéficie pas de la règle du Bolter. Exactement, en plus il n'a pas heureusement, parce que sinon ce serait peut-être un peu trop fort. Ouais. Mais, mais... mais du coup forcément, parce que le Custodes était intéressant, les motos saturaient quand même relativement bien, ouais. et du coup on peut aller chercher cette saturation-là ailleurs. Et, euh... On a d'autres listes qui l'amènent qui un peu mieux, ouais. euh, bah, notamment le Space Wolf ouais. par exemple, mais en tout cas ça reste ça reste une option dans une méta, si la méta revient sur des listes beaucoup trop populeuses le que était fort notamment le que était fort par exemple sur les listes cultistes par exemple ouais. mais celles-ci ont disparu donc euh, forcément euh, y a le, le custodet c'est un peu de mal par contre Toujours dans le système un peu enclume, un peu équipe, etc. On a vu des listes et j'en ai j'en ai revu aussi récemment, notamment on en a vu dans le dans le J'en ai revu après euh, des listes en fait qui sont qui jouent sur les les mais à pied, donc que ce soit ceux de base ou les euh, à la Russe. Ouais. Et en fait euh, le but c'est d'avoir une map avec beaucoup beaucoup de bloquants et de se cacher derrière et en fait de dire à l'ennemi bah vas-y viens <rire> c'est c'est tout simplement on n'a pas envie de s'approcher et euh, lui va va jouer en fait à fond les objectifs. Et euh, capitaliser sur les erreurs de l'adversaire pour pouvoir euh, continuer à scorer, etc. Et euh, donc, c'est ce qui ont plutôt bien marché en team. En, en, en, team, ouais. en fait, euh, quand tu peux choisir ta table pour pouvoir te planquer, pour bien placer tes objectifs, jouer le scénario à fond, c'est le, c'est comme ça que, que ça peut, ça peut se jouer. Et il euh, y en a qui l'ont trouvé. Donc euh, voilà, c'est pas parce que euh, là, je les classe en tier 3 que tu peux pas jouer avec. Les Capitaines Custos restent toujours. Des les Capitaines Custos hein. restent quand même une énorme unité en alliés. Trois Capitaines Custos dans un petit Suprême Commandant c'est toujours ça fait toujours le taf euh, donc euh, voilà ça reste ça reste en allié euh, un, un excédent allié de, ouais. de, de l'impérium euh, ensuite euh, bah, en fait j'ai menti il restait la mec en impérium <rire> j'ai placé la mec alors euh, la je vais... vient de mars c'est ouais, pareil je vais expliquer pourquoi je les ai placés en tier 3 malgré le fait qu'ils aient beaucoup de, de nouvel ajouts, comme on le disait tout à l'heure, avec le chapter approve donc des pèses sans points assez énormes. Ouais. Euh, L'ajout du petit perso Vigilus, euh, pas du, Vigilus, du Manipulus, euh, du manipulus qui, qui est très fort. Ouais. Euh, les nouveaux euh, détachements Vigilus. Sont très euh, forts Donc, aussi. Les, les, donc le, le, le Manipulus, on en a parlé tout à l'heure. Vigilus, il y a quand même deux, deux, deux, euh, deux détachements qui, sont, qui apportent deux choses très intéressantes. Le premier, c'est celui qui permet de de passer les, les robots en armes d'assaut, ce qui permet de bouger et tirer sans malus, donc ça c'est quand même très fort, avec toujours les bonus du combo catafront plus perso qui font que chaque unité a un plus un pour toucher. Ouais. Donc ça c'est ça c'est fort. Euh, en plus de ça on a l'autre détachement qui permet avec des petits, de tuer des petits serviteurs pour pouvoir re faire revenir des catafrons. Donc malgré tout ça, malgré tout tout ce qui a ce qui a été ajouté à l'ADMEC, donc réduction coût en points, etc. Euh, moi ce que je reproche à l'ADMEC, c'est que euh, on a besoin de sa table. Pour jouer avec l'ADMEC, ça tire très fort, ça tire loin, ça outrange certaines armées, ça a tendance à amener un certain gamble sur beaucoup de listes. C'est-à-dire que quand tu commences avec l'ADMEC, tu tires tellement fort et tellement loin que tu vas le ravager. Le problème, c'est que quand tu commences pas... C'est quand même relativement fragile. T'as beau pouvoir te mettre à couvert, etc. Euh, généralement les listes en face, euh, on va prendre par exemple l'IKA ou le To, etc. Et ben, bah, ils vont tendance à tirer fort, euh, assez fort pour te réduire ta puissance de feu. Et en fait dans le jeu de je te gratte, tu me grattes, je te gratte, tu me grattes, bah, tu vas perdre si tu commences pas. C'est le problème de l'anmec. Et notamment aussi, euh, notre problème c'est qu'il veut euh, sur pas mal de match-up, il veut vouloir des plaines. Et donc quand tu vas commencer à avoir des décors et que ils pas, eux ils n'ont pas de tir indirect. Et eh bien tu vas commencer à, à, à galérer en fait. Ouais, C'est là, là où tu les différencies avec les taux qui ont le SMS et, les, euh, taux qui, ouais. les taux avec les SMS euh, qui vont avoir ce même problème, ouais, ouais. Euh, le Space Marines qui avait un peu le même problème mais je l'ai mis aussi. Ouais. Mais moi, je trouve le taux… En fait, le taux, déjà, lui, il a le SMS et je trouve qu'il est moins dépendant du T1. C'est-à-dire que le taux, lui, il a ses drones. Ouais. L'ADMEC, en fait, tu vas directement, quand tu vas commencer, lui baisser sa puissance de feu. Le taux, il va falloir quand même que tu tires dans les drones ouais, et un, vraiment… As un de tour en tu as, là. tu as. En fait, le, le, le taux va garder sa, toute sa puissance de feu peut-être pendant un ou deux tours, même s'il ne commence pas. Alors que l'ADMEC, dès le début, tu en tapes son capital puissance de feu. Et c'est ça que je vais reprocher à l'ADMEC par rapport à un taux. C'est ce qui fait que tu m'énerves. Parce que justement, moi, si je, devais rentrer, euh, ouais. euh, si je devais rentrer dans le débat de tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est le positionnement de l'ADMEC. Que, qui pour moi se situe vraiment entre le 2 et le 3 bah, mais hein. effectivement tu as, as des bons arguments dans la mesure où effectivement à partir du moment où t'es trop dépendant de ta table et du tour 1, c'est euh, soumis à craquage. C'est vraiment pour ça que je l'ai, je voilà, je l'avais mis en tiers 2 au début, puis je l'ai, je repassé parce, que, parce comme... que quand ça passe là, mec. Euh... Ah bah là, mec, quand vous avez pas votre table et que vous commencez pas, vous pleurez. Hein, ouais. Vous faites, euh, vous faites ouais. exfoncer. On l'a, on l'a vu plusieurs fois. Hein, ça, c'est sûr. Alors Mais... là où ça peut tirer son épingle du jeu par rapport au taux, ça va être que ça tape quand même au close. Les, Alors... les, les, les, les catafrons. Oui. Enfin euh, les, les, les bricheurs je je sais plus lesquels des deux là. Euh, ça ça se, les, se défend bien les close. Euh... Enfin, Je veux te dire, tu, tu vas pas t'en. Ah, Dedans avec 5 gus, ouais. euh, quoi. Non, non, c'est sûr, ouais. tu, peux pas, tu peux pas venir les, les loquer, mais c'est beaucoup moins euh, ouais. serein que, euh, que, que, que 3 broadside. Ouais, ça c'est sûr, c'est l'avantage qu'il a, mais le problème c'est qu'à force de jouer contre, euh, on a bien vu que les choses qui viennent se loquer, bah, tu, tu mets trop de temps à les tuer au corps à corps ouais. pour pouvoir reprendre la map et tu, en fait tu te fais avoir au niveau des objectifs. Donc du coup, quand tu te fais loquer, ok, tu vas le tuer, mais le temps que tu te débloques, tu vas, tu vas trop peiner, en fait, à revenir, en fait, dans la partie. C'est, c'est, le souci, en fait. C'est que oui, c'est vrai que tu vas te déloquer parce que tu tires, tu tapes fort. Tu peux pas venir avec une ou deux, ou du, une ou deux unités te loquer. Par contre, ce qui va venir te loquer, généralement, ça va être des bandes de boys, ça va être des bandes de, bandes d'horreur des bandes de plague bearers, ce genre de choses qui va, qui va venir, en fait, dedans. Et une fois que c'est, c'est loqué, Enfin, en fait, ils vont t'envoyer des vagues, des vagues, des ah ouais. vagues, des vagues et te garder chez toi. Donc, du coup, eux, ils auront plus d'objectifs que toi, potentiellement en, en fonction de comment ils sont placés, etc., hein, bien sûr. Mais auras pas, la... malgré les dégâts que tu vas faire, tu vas pas te taper assez fort pour voilà. pouvoir te reprendre la map. Ouais, Sachant bien. que par contre le Catafron euh, prend plutôt bien la map parce qu'il peut avancer et tirer. Oui. Donc euh, finalement il a une grosse empreinte au sol euh, ce qui est un avantage notamment pour les objectifs mais qui peut être aussi un défaut parce que bah, du coup avec ton empreinte au sol, tu vas, une fois que tu vas, avoir être, tu vas être loqué, tu vas avoir du mal à te déplacer, ouais. tu vas avoir du mal à avancer. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai mis là. C'est un choix qui se discute, ouais, ouais. ça c'est sûr, euh, c'est une bonne liste et notamment en équipe je pense que c'est bien. Euh, par contre voilà c'est… Euh, euh, c'est soumis à C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, ouais. c'est que ça reste. Euh, dans le tiers 3 j'ai mis des listes qui sont dépendantes, euh, soit qui sont soit trop euh, gamble dans le sens ouais. où s'ils ont le T1, c'est très fort. S'ils n'ont pas le T1, tu commences à, à, à peiner un peu ou qui sont et ou qui sont dépendants de leur table. Et c'est un peu le cas de la. Ah marque. ok ok. Voilà. C'est très beau, néanmoins très très bon détachement vigilus. Exact. Le détachement vigilus ouais. c'est indispensable pour les sont, joueurs. Ils, ils sont forts. Hein. Ouais. C'est fort, c'est sûr. Mais il euh, y, a, y, a, y a des défauts. Euh, ensuite, on va Toujours passer... dans le tier 3 Toujours dans le tier 3, on est donc, toujours dans le tier 3, on va passer au Nécron. Euh, les Nécrons qui… Ah, ma faction <rire> Ta faction préférée Ta faction préférée, oui, je m'en rappelle. <rire> euh, par rapport à l'année dernière, ce qu'on peut en dire, c'est que l'année dernière, on avait des listes qui étaient avec des tritesseractes qui oui. jouaient, qui étaient bien contre la masse, etc. Euh, on la voit plus du tout la tritesseracte parce que… Qu'est-ce ouais. qu a fait d'ailleurs qu'elle a disparu cette liste euh, Je pense que déjà on voit moins de masse et que les masses, enfin on en voit encore un hein, de la masse, mais... Euh, les... le concept de la Tesseract, c'est ça va une bonne tétrachienne mortelle. Alors, bonne tétrachienne mortelle, et très notamment résistant. aussi beaucoup très résistant, et beaucoup de Tesla. Beaucoup de tirs Tesla. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Donc les mortels, c'était bien contre les plagues, euh, le Tesla, c'était bien contre les cultistes, etc. Et, euh, et c'était résistant. Donc forcément, c'était c'était des listes euh, qui étaient quand même pas mal sur ce point-là. Le problème, c'est que maintenant, les listes qui sont hordes ont de quoi gérer des Tesseract. Notamment, si on peut reprendre l'orque. Bah alors qu'il peut gérer une Tesseract sans trop de problèmes parce qu'il a des Lootas des ou, des des des ou des Beckons, ou des Tank ou, ou des. des ou des disqueux. De... Les, ah bah... les gros mecs, pas les gros mecs, les, les... Les... les shock attack gun surtout. Oui, les shock attack euh, shock gun. Shock attack gun ouais. Un shock attack gun peut t'en one-shot une, enfin c'est débile, mais shock attack gun il peut soit rien faire, soit t'en one-shot une, donc ouais. c'est… mais il faut prendre en compte Même ça les, quand, euh, quand t'arrives euh, dans la méta, donc… Euh... Les euh, mince les méga armures, les méga les, les, méganobs, méganobs. Ouais, les, méganobs. les méganobs. enfin bref, voilà, c'est le genre de connex où euh, le démon, il va avoir le, le, le, le prince démon avec la méga hache qui va t'attaquer. Ouais. attaquer. Donc ça on les voit plus, euh, enfin non, en tout cas on les voit plus trop. On avait des listes, alors on a, par contre on voit d'autres listes apparaître, alors c'est des listes très très particulières, euh, qui viennent dans des métas très particuliers, en fait qui sont des listes avec les Doom -seats. Donc trois Doom site est le stratagème qui permet de sniper en fait les persos, donc en fait c'est un stratagème quand vous arrivez, euh, vous ne tirez pas avec vos faisceaux de la mort, vous ciblez un point du champ de bataille à 10 oui. pas des trois Doom et euh, tout ce qui est dans la ronde de 3 pas de ce point-là, il me semble, se prennent 3 des 3 mortales sur du 4+. Donc pour sniper les persos, c'est quand même super fort. Pour euh, des armées qui sont ultra élites, bah, typiquement une armée Space Wolf. Ouais. Bah, L'armée Space Wolf, vous jouez paquet avec 3, 3 totors, enfin avec des unités de 30 totors, vous mettez un pour au milieu du truc, le gars, il n'y a plus de persos, plus de totors. Voilà. <rire> Et sachant qu'il a du mal à, dé à, les, dé à, les, dé à les défoncer les amis. Ouais. Donc euh, c'est... voilà, c'est... Liste très très particulière dans le sens où tu es quand même en train d'essayer d'attaquer une armée tier 3, donc c'est pas c'est pas la folie. Pas fou, fou, mais, mais en tout cas, on en a vu. Euh, on a vu aussi des listes qui se basaient pas mal sur les combos à partir d'immortels en spammant le Tesla avec les euh, ma, que ma volonté soit faite pour récupérer en fait beaucoup beaucoup de tirs. Euh, mais malheureusement, ce genre de liste, euh, elles, elles ont le défaut de pas résister. En fait, c'est un peu le syndrome Gk, on va dire. C'est que ça tire très fort. C'est les combos sont bien, mais par contre, en fait, derrière, tu te fais laver en ouais. deux bombes. En fait, si pas à le placer, donc c'est le problème. Euh, le Necron, c'est voilà. Il y a peut-être des listes niches qui peuvent apparaître, mais personnellement, j'en ai pas vu. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, cette saison, moi, j'en ai vraiment très très peu vu autour. Quand même pas sa version non plus. Hein, c'est pas trop sa version, mais après, il lui manque. Je pense qu'il lui manque pas grand-chose, il lui manque ouais. peut-être des meilleurs stratagèmes, Peut-être un, euh, Vigilus. Euh, peut un ouais, détachement de si Vigilus, euh... euh, peut-être des petites réductions de coûts en points aussi. De toute et façon, on le reverrait. Petite, petite, petite parenthèse entre guillemets, mais avec Vigilus, ils ouvrent une brèche en termes de méta, c'est-à-dire qu'à oui. partir du moment, ils peuvent ils peuvent plus ou moins tout faire. On peut oui. dire même, même en GK, ils peuvent se sortir un détachement de fifou complet avec un stratagème de l'espace et, oui, et terminer. Oui, c'est sûr. Ah. Attention quand même au, au travers de la V7. Ouais, c'est exactement C'est ce que j'ai un peu ouais, peur ouais, aussi, avec Vigilus, exactement. mais ça, ça, ça peut revenir. Ça peut revenir. Euh, ensuite, euh, je, le Tyrannide. Le Tyrannide. tyrannide. Euh, le Tyrannide, lui, qui encore est un, toujours... encore à Codex que j'ai joué, ouais. dans ces grandes heures, <rire> mais un... qui a vite sombré. <rire> j ai, j ai, moi, je sais pas ce que j'ai, mais je ne choisis pas bien mes armes. Attention, le joueur Genesis. Ouais, voilà. <rire> du coup, je me suis mis sur le Genesis Il se peut que dans 3-4 mois, ça soit un jouable. <rire> non, mais c'est pas un jouable. C'est pas un jouable. Clairement pas. En plus, c'est un bon allié au Genesis ouais, Circle. Ouais, ouais, tout enfin, à fait. Franchement. Euh, les, les Rife Tyrants sont sont restent bon. rest, rest ouais. bons. Les euh, Steelers a... sont bons. le Steelers sont bons. Il mmh. y, y a encore cette année, il y a, y, a, y, a y a des gars qui jouent full Steelers et qui gagnent. Il mmh. euh, y a aussi des, des gars qui vont jouer de la masse et qui vont profiter, en fait, des stratagèmes et des doubles moves du soir ouais, ouais. pour aller vous bloquer faire chez vous. Faire de l'anti-jeu. Voilà, faire de l'anti-jeu. Mais ça, mar ça marche très bien, en ouais, fait, ça. Hein. Le seul souci de cette stratégie anti-jeu, c'est que ça peut être dépendant de la table et du T1. Ouais. Encore une fois. Et c'est le problème de de ce genre de liste, c'est que ça peut être très fort, très très bon, notamment il y a plein de petits, euh, petits trucs à faire, etc. Mais euh, c'est un peu trop, soit dépendant de sa table, soit dépendant du terrain. Ils ont baissé les coûts de certaines unités, mais ça ne les ouais, a bah pas le fait... le Swarmlord notamment. Alors le Swarmlord, oui, là, là pour le coup, c'est vraiment le... la baisse... Les deux baisses de coûts intéressantes, ça a été le Swarmlord et le Broodlord, qui là pour le coup, le Broodlord descend à 115 points et devient vraiment un, ouais. un petit perso super intéressant. Après, euh, ils ont baissé l'Exocrine, le Tyrannofex euh, et, et certaines autres unités, mais ça n'a pas... il n'y a pas de gros de gros impacts parce que c'est des c'est des unités gros plots, et à partir du moment où tu les locks, bon ben bah voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Il y a, y a le problème du lock, il y a le problème de euh, ce qu'ils ce qu vont chasser, notamment, tout ce qui va étiqueter, etc., bah en fait, en face, ils peuvent te les fumer assez ouais, rapidement ouais. aussi. donc euh... J'aime toujours bien les zoanthropes. Les, les, le, les zo neuros, -zo ça balance ouais, de la mortale, ouais. c'est très, très. Le neuro existant. est passé euh, pas à C'est ah, ouais, pas, vrai que qu j'avais ouais. dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de nerfs, mais c'est vrai que celui-là aussi, il y en a eu. Ouais. Euh, mais c'est assez anecdotique, on va dire. Euh, il, y a, il y a, les gardiens des ruches qui sont toujours aussi intéressants. Ouais, ils sont intéressants. Pareil, t'as besoin de ta table, hein. Si tu as t une table où tu ne tu peux pas planquer tes gardiens des ruches, bah. Es ouais, un peu et con, Je quoi. dirais que le, le, le, souci, le gardien des ruches, il est, il est sur un seuil de points qui est un peu bâtard. Parce que euh, 288 points, ça reste toujours un gros forfait sur ouais. ta liste. Alors, certes, c'est bien, mais pour les, pour les stabiliser, il te faut tes deux points de com' pour qu'ils tirent deux fois par tour. Ouais. Donc, tu sais que c'est une unité qui va te claquer qui va te, sur trois tours, qui va te bouffer 6 points de com', que tu n'as pas tout le temps. Non, mais je et, euh, et je trouve qu'ils qu sont un petit peu chers. C'est une bonne unité, s'ils étaient. Plus comme dans les, comme les zoanthropes dans les 240, 250 points, ouais, 290 points, enfin, 288, donc, ouais. 290, euh, ouais, un petit peu cher, mais ça reste une, une bonne unité. Non, mais, mais euh, le, voilà, le, le tyrannide, c'est, c'est le genre de choses que tu peux voir arriver parce que tu vas être dans une stratégie, oui. voilà, je veux avoir un, par exemple, dans une méta-équipe où vous voulez avoir beaucoup de listes de masse, bah, le tyrannide fait une très excellente oh, liste ouais, de masse, exact, exact. Euh, elle est moins forte que les, que les autres, euh, liste de masse, mais elle se pose, elle, elle est ouais. là, elle est là, elle est. Faut pas la négliger. Le stileur, hein, toujours. Euh, je te vous dis, il y, y, y en a qui font des très bonnes perfs avec les ouais, Steelers ouais, et, et voilà, et même si c'est impressionnant la façon dont ils arrivent à perfer, en tout cas en jeu équipe, euh, c'est toujours le, le, le même souci en fait. C'est que comme à l'instar de mec où tu peux le placer sur sa table, etc. Bah, le Steelers, tu peux aussi le placer sur sa ta table. Ouais. Et donc lui il va vouloir des, des tables un peu plus chargées. Donc du coup forcément, il va, il va pouvoir faire des bons scores. Donc voilà, ça, ça reste un codex. Qui, une, qui, encore qui, une la, fois, une, pour moi, l'unité clé de ce codex, ça restera toujours, le, à mon sens, c'est toujours le prince élé, euh, le, le prince élé, euh, même si ouais. à 209 points, il y a une unité est super intéressante. Ouais. Il, il reste aussi, euh, il reste aussi euh, très, très bon allié du J.S. Sealer ouais. Cult. On, on, on reviendra dessus. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. voilà il... Le J.S. Sealer Cult n'est pas dans le tier 3. Mais... Ça fait ah, pas longtemps pas que le Pas encore. <rire> pas encore. Pas je encore. le mets. Euh, donc voilà, euh, sur les, les Xeno, je crois. Et en fait, on va terminer donc, sur, le, sur la, la tier liste euh, avec trois codex, euh, qui sont des codex KO. Ouais. Euh, alors, j'ai mis le RK, premièrement. Euh, le RK... Il n'y a, a pas de codex pour l'instant. Parce qu'il n'a pas de codex. Ça fait, arrive. Justement, l'index RK. Alors, apparemment, il y a un codex qui arrive. Euh, c'est sûr. Hein. C'est sûr, va... sûr. Ce, ce qu'on voit, en tout cas, voilà. Ça va arriver. Je pense qu'il rejoindra euh, notamment l'Ika euh, dans en termes de puissance, enfin, j'espère. Euh, parce que, ce que son manque, c'est son manque de stratagème. Ouais, oui. euh, et après, l'Ika, voilà, il est dans une méta où tout le monde s'attend à peu près à gérer l'Ika. Donc, forcément. Euh, il a il a ce côté là un peu un peu bah voilà je suis je suis un peu moins bon que Lika, mais euh, il, il a il apporte en fait toujours le ce qui est bien, c'est que c'est un allié. En fait, vous pouvez le prendre d'un allié KO. Donc, forcément, vous pouvez aller euh, vous prendre le, le, un petit RkW Gatling. Alors, le Castellan, lui, s'est fait défoncer à cause de l'autre, <rire> à cause de son homologue Ika. Donc lui, le pauvre, il était déjà pas trop trop vu. Alors là, on le verra plus du tout parce qu'avec 100 points de plus, euh, ouais. et pas tous les stratagèmes qui le rendaient, les stratagèmes, les reliques et les, et les traits de Seigneur de guerre qui le rendaient vraiment très fort en Ika. Euh, là, il, voilà, et on, on le verra plus trop. Par contre, voilà, des RkW Gatling, ça reste. Euh, fort, euh, ça peut rester fort aussi dans une méta avec beaucoup de populeux parce que ça tire enfin, très fort, hein, c'est 24 tirs par, par mec, plus ouais. les lance-flammes, etc. Donc, toujours KO, le Dev Guard. Euh, le Dev Guard, je l'ai mis aussi en tier list 3 euh, parce que euh, je pense que c'est une... Il y a des bonnes listes. Il y a des bonnes listes Def Guard qu'on a vu euh, tout au long de l'année. là euh, On a vu des listes à base de Plague Marine s'embarquer dans des Rhino ouais. pour utiliser le stratagème des grenades. On a vu des listes à base de, to de Totor. Euh, les Death Guard. alors Les Thoughts of Death Guard qui sont bien en fait avec eux, c'est euh, les combos corps à corps que tu peux faire avec les mortels que tu peux balancer Donc le, le combo c'est euh, le sort, euh, l'âme de putréfaction qui te met plus 1 pour blesser et qui sur du 7 te permet de faire de la mortelle Donc, Du 6 du coup Du 6 du coup, ouais. tu, tu ajoutes ça Vétéran de la longue guerre qui te donne sur du 5 ouais. Et en plus de ça tu peux avoir la full reroll des blessures parce que c'est des armes de la peste qu'ils ont, les haches de la peste ouais. euh, Ou les fléaux aussi, les fléaux qui sont très bons et qui permettent en fait de saturer énormément, euh, donc excusez-moi, le, le trait de Serre de guerre c'est archi contaminateur qui vous permet de faire full reroll, et donc euh, ça, plus la règle des bolter, euh, parce qu'ils l'ont aussi, ouais. euh, plus euh, les stratagèmes de grenades. donc pas sur les totors, les totors n'ont pas les grenades, c'est les Plague Marines, euh, à ça vous avez euh, une possibilité d'envoyer énormément de mortels euh, et d'être très résistant, parce que ouais. de rien, les voix restent résistant de base, donc c'est fort. Euh, moi, le défaut que je trouve, c'est que c'est fort, mais ça manque un peu de mouvement. Euh, ça peut se faire. Euh, Ces armées, c'est toujours très difficile de les tuer, mais elles ne vont généralement pas vous tuer non plus. À part si vous lui donnez tout d'un coup, euh, et que là, du coup, bah, si vous lui rentrez dedans trop vite avec ses stratégies, en fait, elle va résister et va vous, elle, la riposte va vous tuer, en fait. Mais si vous jouez euh, euh, les objectifs, la map, euh, lui donner pas trop de. mais lui bloquer ses unités clés, etc., et bah là, elle va un peu plus peiner. Ouais. Et va bah, avoir du mal à vous enfoncer donc euh, c'est des listes euh, pareil c'est dans le une liste enclume en disant bah voilà amène, amène toi avec ce que tu veux ça reste fort euh, l'autre défaut aussi que je, le, je retrouve c'est je lui reproche plutôt c'est que elle, elle va se faire taper en fait par des unités qui vont être tier 1 ou tiers 2 par des listes euh, et donc du coup bah forcément euh, si vous êtes c'est une très bonne liste mais que vous allez affronter que quelques codex tier 2 ou des tiers 3 bah je pensais la placer là donc, euh, toujours. Euh, à ça, on... l'idée aussi, c'est que ça reste un codex chaos. Donc, vous pouvez lui mettre des alliés KO ouais. qui sont très puissants, et ça, c'est très fort. Donc, vous pouvez aller chercher du Space Marines, du Thousand Suns, ce genre de choses, ou du Démon. Donc est, ça reste bien, ou ça peut être aussi un bon allié, avec, euh, en ajoutant euh, donc, euh, les Plague Burst Crawlers, qui sont très, des véhicules très résistants. Ouais. Euh, vous pouvez aller aussi mettre Et les... Et puis on sait tirer tirs sans ligne de vue, Ouais les, les, toujours, les tirs sans ligne euh, de vue, d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls du Codex KO que tu as, ouais. euh, donc, euh, du, dans tous les KO, euh, à part le RK avec les, les missiles, ouais. avec ah, les, ouais, la, la, la tourelle, la tourelle euh, du RK. Mais... Euh, mais voilà, il y a des choses intéressantes dans, dans, dans ce codex des voir Et le dernier du, du Tier 3, euh, c'est le Space Marines du Chaos. Donc le Space Marines du Chaos qui était un top codex il y a 6 mois. Et qui l'était encore il y a 3-4 mois, je pense. Euh, en fait, enfin alors, top codex, c'était une entrée hein, qui était vraiment très forte, c'était le Cultiste. Le ouais. cultiste qui était vraiment un énorme socle, qui était, alors, qui vous apportait énormément de PV, qui tapait très fort, qui était sans peur grâce à Badon. Donc, en fait, il tapait très fort grâce au, au stratagème. Hein. Donc, les stratagèmes, c'était plus simple pour blesser que vétéran de la longue guerre. Euh, vous pouvez tirer deux fois quand vous étiez slaneige, vous pouvez taper deux fois quand vous étiez corne. Donc ce genre de, de stratagème qui était très fort, et qui, enfin qui sont toujours là en fait si vous voulez, mais euh, à ça on est venu ajouter le cultiste à 5 points. Donc déjà dans le chapter à proof, quand le cultiste est passé à 5 points, moi qui ai beaucoup joué ces, cette liste euh, euh, pré-chapter à et qui l'ai encore un petit peu testé, moi je suis passé sur autre chose, je suis passé sur du démon. Parce qu'il y avait notamment le Deathwash qui venait d'arriver, qui était trop fort sur la liste, contre la liste cultiste, donc moi j'ai préféré passer à autre chose, euh, mais en tout cas ça restait jouable. Mais à ça, ils sont venus, euh, ils sont venus avec le, le SMC 2.0 et ils ont passé les, les unités à 30. Et pour moi, c'est ça qui a fait que le cultiste n'était plus viable, parce que les unités à 30, c'est une réduction de 25% de, ton, de ta puissance de feu. Énorme, voire même bonus, plus ouais. en fait que 25% parce que euh, en gros, vous allez toujours devoir avoir besoin de, de, de, de vos cordons en fait, pour arriver jusqu'à vos bonus de queue, enfin, de vos, vos personnes. Voilà, ouais, voilà. Ouais, et donc, en fait, ceux-là, ils tirent pas généralement ou ils cacent pas parce qu'ils sont derrière, ils sont pas à portée. Donc, du coup, en fait, c'est plus 33% en fait. Parce que tout ça, si vous prenez une dizaine de cultistes pour faire la queue, bah, tous les cultistes devant ça faisait 30 cultistes. Maintenant, vous avez plus que 20. Ouais. Donc, euh, voilà, vous avez quasiment 33% de perte de puissance. Moi, c'est à peu près comme ça que je l'estime. Et euh, pour moi, ça, tu, tu ne t'enlèves en pas, notamment parce que tu arrives aussi dans une méta où euh, bah, les cultistes commençaient à être pris en compte dans la méta, commençaient à être gérés euh, par des nouvelles armées qui arrivaient. Donc, et même voilà. En termes de buff, comme tu dis, le, la puissance du cultiste reposait aussi sur les stratagèmes et les buffs psy. Et à partir du moment où tu ne peux buffer qu'une unité de 30 au lieu d'une unité de 40, bah, ça, ça, a un impact, ça a un impact, un impact un, très important. Ça a un impact énorme, euh, notamment aussi pour la survie vos squads. Ouais. Parce qu'avant, euh, bah, faire survivre 40 mecs euh, en les en planquant les fins des squads derrière, là, et là, plus, là, vous ouais. pouvez essayer de les faire survivre pour utiliser votre stratagème à 2 CP pour les faire revenir. Là, c'est plus compliqué. J'ai cru un moment que le Master of Possession, allait les rendre, euh, pas le Master of Possession, le Dark Apostle, Aller les, les faire survivre. Il fait quoi le Dark Apostle? Dark Apostle permet de, donc c'est 100 points plus 10 points pour le, le fiabiliser avec les, les dark cultistes euh, donne des buffs donc euh, un buff que tu choisis au début de la game et que tu dois lancer en début de round euh, donc t'as des plus 1 pour blesser des plus 1 pour toucher ouais. t'as une 5 plus 1 vue qui, a, qui avait l'air forte a priori mais en fait qui n'est que euh, en, within donc en fait il faut que toutes les squads soient ah ouais. dedans et c'est pas ça euh, par unité c'est par ah ouais. modèles donc voilà c'est euh, pour ça qu'au début je pensais que ça allait, ça allait rester ça aurait été très fort euh, si c'était par, par unité mais là ça ne l'est pas donc euh, voilà le Spaceman's Chaos qui pour moi est revenu au rang de euh, de bon allié parce qu'il y a des très bonnes entrées parce que bon, j'ai beaucoup parlé du cultis mais euh, on va parler quand même des, des très bonnes entrées qui sont venues oui. avec, euh, avec, ce, avec ce Vigilus 2 et le, le codex et le, et le nouveau codex, donc il y a le, et, Shadow, et Shadow Spear aussi, Shadow Spear, parce qu'il y a oui, l'ordre le discordant, ouais. discordant, qui a une très bonne mention, je pense euh, qu'on qu voit apparaître petit à petit. Donc il a un problème, c'est qu'il a le statut perso, mais il est ciblable parce qu'il a plus de 12 PV. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de combos qui commencent à, à arriver, euh, notamment il est très efficace contre les 10 euh, son, son, son bonus natif de plus simple toucher combine très bien avec le trade, donc c'est Flowest Host qui est un chapitre Renégat, et comme il a gagné le, les, les, les traits de Légion grâce à la fac, en fait, vous combinez ça, donc le Flo SOS c'est quand vous faites un 6 pour toucher, vous récupérez une attaque, enfin vous refaites l'attaque avec la même arme, donc en fait, ça passe à 5 avec son bonus natif de plus 1 ouais. pour toucher, ça se combine bien avec la mort au empereur, donc quand ouais. vous déçuez un Imperiums, en fait, vous récupérez deux, enfin deux attaques ouais. à chaque fois, donc voilà, ça permet, et sachant que en fait, lui, de base, il a déjà 12 attaques, en fait, il a 5 attaques de base, plus 5 attaques de monture, plus 2 attaques de mecavry. C'est des petites attaques ouais, ouais. Euh, sans PA et tout, mais en fait, voilà, c'est le machin, il vous envoie beaucoup d'attaques, et à chaque fois qu'il fait un 5, euh, voire un 4 sur prescience... Alors, avec, bah, quoi se, avec quoi il se joue le, ce Discord Bah, Il y a plusieurs versions, moi, j'ai vu plusieurs versions. J'ai vu des versions avec le en mode Black Légion, qui, ouais. euh, avec le trait qui te permet de diviser les dégâts par deux. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal, sachant qu'en plus, tu as une relique qui permet de faire PA-1, moins alors ça te fait moins 1 à la CT mais ça te fait P1-1 sur toutes tes armes ouais. Donc aussi tes armes de cœur à corps donc ça c'est pas mal euh, Notamment petit format je le trouve très bien celui là parce qu'il est très résistant avec sa 2, 5 plus 1 vue, etc. Ou mais même à même à format si en vous n'en avez qu'un seul en format à nos limites, ça peut être très chiant euh, Ou en Flow host euh, avec le plus 1 pour toucher etc ouais. là, Voilà y a, y a, Vous avez vous pouvez spammer les attaques Donc euh, voilà C'est toujours le, le problème c'est que voilà il est ciblable mais il a du potentiel, notamment toutes les armées n'ont pas forcément de quoi vous sortir des mecs comme ça. Hein. Ah ouais. Vous jouez sur des armées type KO, par exemple, bah voilà, il ne peut pas vous le sortir. Puis quand vous en avez trois qui vous foncent dessus, bah voilà, vous, vous allez en tuer peut-être un ou deux, ah mais oui. le troisième, il va vous entraîner. J'ai j'ai jamais, jamais joué contre encore. Bah Moi, je les ai testés un petit peu, je les trouve bien. Ouais. Combien de euh, points écoute C'est 160 points avec la version autocannon, 180 avec la version lance-flamme. Okay. Euh, donc, euh, c'est relativement pas cher en fait. Enfin, ouais. voilà, finalement, c'est le prix d'un patron custo. Hein. Donc, oui. si, tu, tu oui, oui. si tu refais ça, donc euh, ça peut être un peu dans le même style. Donc voilà, un, un bon allié, sachant que c'est fort contre Désika par exemple. Parce trouve avec les deux règles qu'on vient de dire, le, le, euh... toutes les attaques que tu fais, voilà, ça, ça envoie quand même beaucoup beaucoup d'attaques. Euh, on a aussi les, les, les personnages. Donc le, le petit personnage en fait euh, avec réacteur dorsal qui est donc euh, le combo, c'est un combo immortel à base de Black Legion avec la dent de Gorifex qui fait que sur du 6 pour blesser, tu vas mettre une mortelle, du 6+ pour blesser, tu mets une mortelle ouais. et un trait de seigneur de guerre euh, qui est le trait de seigneur de guerre générique qui donne pareil la même règle en fait. Et donc qui se cumule et donc en fait tu as ce personnage là à 6 attaques de la dent plus une attaque de sword Ouais. Et en fait, ça, tu balances dans cette attaque si sur du 5+ tu vas récupérer une mortelle. Tu vas, tu vas faire deux mortelles en fait. D'accord. Du 5+ pour blesser, parce que le 5+ pour blesser, vous, vous allez passer avec plus 1 pour blesser grâce ouais. au ouais, ouais. grâce, grâce vétéran de la longue guerre. Ah, okay. Ce qui fait que en fait, ce petit personnage-là envoie beaucoup de mortelles. Ça, c'est le mec de Shadowspire, hein Non, non, non, c'est, euh, euh, euh, euh, le nouveau Codex Black Legion. Enfin, c'est l'ajout le, le, la Black Legion dans dans, okay. dans, dans Shadow Spear. Enfin, oui, est Black Legion dans Shadow Spear. Ouais. Et, euh, et donc voilà, ça, ce, ce petit perso-là, euh, c'est un petit capitaine quoi, que vous prenez, qui peut, un Chaos Lord plutôt, qui va faire beaucoup beaucoup de mortels et qui, qui est intéressant. Un, on pourrait le comparer un peu au, au Kapta, Captain BA en oui. fait euh, du Chaos, sachant qu'en plus maintenant ils ont accès au marteau ouais, ouais, donc okay. vous avez aussi des petits, ma, des petits patrons, euh, le Chaos Lord n'avait pas accès au marteau Thunder avant, maintenant il l'a gagné, donc voilà, vous avez aussi ça, avec le, avec le détachement spécialiste Vigilus qui vous permet d'avoir un trait de Seigneur de Guerre qui donne plus de à charger pour charger ah donc, ouais. euh, voilà c'est pas clairement. mal c'est voilà, le, le, le petit le, le petit truc donc on ajoute et ensuite on a aussi les canons reaper euh, les canons reaper euh, donc qui sont sur les avoc donc les avoc le canon reaper c'est celui qui bah, on envoie, envoie 8 tirs de force 5 pa 1 ouais, donc, euh, moi j'ai un peu de mal avec celui-là parce que il manque de portée clairement par contre il a c port... 24 c'est 24 de portée mais 30 effectivement tu bouges son malus tu bouges son valus, bouges son valus ouais, maintenant c'est ouais. euh, quand même euh, relativement bien tu peux tirer deux fois si tu as la marque... Voilà, euh... mais c'est bien sûr, c'est ouais. ça qui le rend fort, en fait. C'est de pouvoir lui donner plus un pour toucher grâce à l'impression, mm. de lui donner plus un pour blesser, de tirer deux fois euh, grâce au, au Slanesh. Ouais. Donc c'est ça, en fait, qui le rend fort. Euh, moi, je ne les ai pas, pas testés encore assez, parce ouais. que je suis sur d'autres trucs. Mais, euh, mais je sais qu'il y en a pas mal de, en KO qui le jouent et oui. qui, qui aiment bien. Donc, moi, pour, euh... avoir, pour avoir joué contre, bah, c'était Kranzer qui me l'ai joué. Lui, il avait trouvé une... Euh... Une, euh, un équilibre assez intéressant avec justement euh, bah, les, euh, les gatling sur des euh, avocs, euh, une autre unité d'Avoc en canon laser et en plus les obliterators. Ouais. Il avait trouvé un équilibre ouais. assez intéressant pour, pour avoir des, de, de quoi menacer un petit peu tout le monde donc euh, je trouvais ça assez sympa. bah voilà, c'est ce genre, ce genre d'unité qui ont du potentiel, alors vous avez, de toute façon vous pouvez pas faire une armée avec que ça mais en tout cas ça peut être un bon ajout euh, ouais. en, en, en allée-caro. Ensuite l'Oblit, comme tu viens de ouais, te ouais. parler. L'Oblitérator, alors moi j'ai jamais aimé l'Oblitérator. Ouais, malheureusement, j'ai toujours trouvé ça trop aléatoire, etc. Si vous faites pas vos Damage 3 au bon moment, bah, vous, êtes, euh, vous êtes un peu comme un farci. con, Mais par contre, euh, on a beaucoup de stabilisateurs qui arrivent. Ouais. Donc on a le Gaze of Fate en démon, oui, Donc, qui, permet, fate, de rejeter qui permet de relancer un dé. On a le nouveau sort du Master of Possession, qui permet de relancer un dé aussi, ouais. d'Oblitérator, et le CP. Euh, donc, ça, voilà, ça pouvait être le, ouais. le problème, c'est que depuis la fac, tu ne peux pas, tu dois relancer ton jet quand tu fais une deuxième phase de tir avec le. le, le tu le gardes le pas les trait. jets, ouais, ouais, Tu ouais. ne gardes pas en fait ton, les, les, les, les stats que tu avais. Donc, en fait, si tu as passé une unité avec plein de, voilà plein de bonnes stats, mais du coup, tu refais ton jet derrière, bah, du coup, tous les fiabilisateurs ouais. que tu avais utilisés ne servent plus à rien. Ça, c'est faqué Ça, c'est faqué, ouais. C'est faqué Games ou c'est faqué ETC Faqué Games. Ok. On a aussi le, euh, en fait, le... et le souci c'est le prix. Avant, ça pouvait être peut-être l'unité à 195 points, tu la balançais, elle faisait son taf ou elle faisait pas son taf. À la le limite, genre que ça coûte, le coûte pas cher. Exactement. Là, Là maintenant, il faut vraiment pas tourner pas ton armée autour. <rire> voilà, C'est un peu, ouais, un peu cher. Vrai. Alors déjà que moi j'aimais pas trop. Euh, voilà, il y a des listes qui restent efficaces avec, mais il faut vraiment vraiment builder son truc autour. Il y a des combos, il hein, y, hein, y a des combos bien à faire avec. Mais euh, voilà, je le Personnellement, c'est n'est pas, pas son truc, et ouais. dans tous les cas, ça reste quand même un allié. Le problème, c'est que pour… Euh, en chaos en tout cas, ce qu'on aime bien, c'est des listes qui aiment bien… On a, on, a, on a de la bonne masse en fait. Mmh. On avait le cultiste, etc. On a de on a la, la bonne masse, masse. Hein. On a la bonne, bonne masse. masse Non, hein. mais on a, on, a, on, a, on a tendance à vouloir prendre la table parce qu'au jeu de, euh, du, du shoot, ouais. est est de on n'est le pas les meilleurs. Ouais. Donc, en fait, on a tendance à vouloir avoir des trucs qui… prennent la map, etc. Plus avec des unités impactantes type oblit etc. Et avant on avait le cultiste, maintenant on l'a plus. Donc c'est pour ça que le SMC, il est un peu, il a perdu de sa superbe hein, par rapport à d'autres, à d'autres après. Ben maintenant on passe au tiers 2. On a fini on le tier 3. Petit rappel, ça. alors tiers 3, je fais un petit rappel, euh, Tiami, donc euh, les GK, BA, DA, SM, Space Wolf, euh, donc, bah, globalement, toutes les, toutes les armures euh, énergétiques. Sauf une. Euh, sauf une. Oui, sauf une, effectivement. Euh, en, en, Imperium, y a, on retrouve le Custodes, l'Admech et la Sista. Euh, en, merde, en Xenos, on retrouve les Necrons et les Titi. Ouais. Et après, en Chaos, on retrouve le RK, le Death Guard, le Space Marines du Chaos. Et on passe donc au tier 2. Alors. Au niveau ah, du tiers 2. Là, ça commence à causer un peu. Là, ça Donc, commence à être… Euh... Non, mais le tiers 2, c'est ce que je disais, c'était le genre de liste euh, qu'on va voir quasiment tout le temps. Enfin, de, de codex, on va les voir, ils seront là, ils seront présents. Donc, il faut, quand vous choisissez ou quand vous construisez vos armées, il faut penser à avoir… Que... Pensez tiers 2. Être, ils, vont, ils, vont, ils vont être là. Ça, c'est sûr. Les autres aussi seront présents, mais… Not, mais un peu moins. En théorie, en théorie, avec en, un peu en, en moins grande quantité, ouais. quoi. Donc, euh, on va commencer sur Balicha. Hein. Tiens, euh, On va commencer par Lika. Euh, il a Lika... pris son, le plus gros nerf de la fac, moi je trouve. Bah oui, bah, c'est lui qui oui, le oui, bouffe. Oui. Hein. Forcément, il, il, prend un, il prend, un gros nerf. en fait. bah, Alors surtout c'est le Castellan qui prend. Oui, oui, c'est le Castellan. Cas Castellan prend un énorme nerf, donc certes ok, on va plus voir de Castellan, mais le Castellan est était... tellement bien qu'on ne voit plus Castellan. Bah ça, il y en a beaucoup qui en avaient marre, et ouais, notamment, c'est parce, parce que bon. le Castellan. pourquoi il était vraiment omniprésent C'est parce qu'il était omniprésent dans les soupes impériales. Oui, voilà. bien sûr. Tout le monde le prenait, mais il prenait pas le lika, il prenait juste le Castellan. Mais tu jouais n'importe quel codex tiers toi tu y calais un Castellan, ça, ça te faisait une sacrée armée. Exactement. Ouais, et ça, c'est relou. Mais, voilà. Et donc, euh, donc le, le, le nerf de la 3 1 vue finalement, les plus petits, Vont pas trop le sentir, enfin ouais. vont moins le sentir parce que certes vous, pouvez, vous pouviez mettre un IK en 3 plus 1 vu, etc. Mais généralement le gars il préférait tirer celui d'à côté. Oui, voilà. Voilà. Donc forcément si vous jouez une liste, si jouez une liste 4 IK, bah celui en 3 plus 1 vu certes il va, être moins, il va être moins résistant, mais d'un autre côté il suffisait de tirer sur celui d'à côté. Donc là vous avez tous vos IK qui seront plus qu'en 4 plus 1 vu. Ce qui est déjà très bien. Mais c'est déjà très bien. Donc, du coup, pour moi, le, l'Ika va revenir, mais tout simplement parce qu'en fait, on n'a plus besoin, on, on, met plus le Castellan dans les soup impériales. Ouais. Mais du coup, l'Ika, bah, tu peux ressortir ton 4K. Parce que le 4K, il était moins joué. Parce que le parce que castellan était trop fort en fait. Ouais. Parce que tu préférais prendre un castellan. Tu peux alors, mettre ton castellan est en, en allié. Ouais. Donc là maintenant... Alors, on du coup, toi, pour toi, la bonne combinaison... Parce que du coup, le, alors la construction de l'Istica, de Catrica, elle va surtout reposer sur la combinaison et, et les équipements que tu vas leur voilà. mettre. Euh, la façon dont tu dispatches tes reliques aussi. Exactement. Là, euh... La façon dont tu passes les reliques. Les choix de maisonnées qui peuvent être importants. Oui, tout à fait. Euh, pour moi, les deux meilleurs actuellement, c'est Taranis. Oui, Taranis ou et le Pinopinassis. Donc le Taranis, c'est Pinopinassis, mais surtout le, celui qui permet de... De ripop un Annika. Hein. Un, Nika. un qui est pour moi euh, important dans les matchs miroir ouais. euh, parce que c'est bah, celui qui il euh, dépop l'autre et puis le Finopein 6 est quand ouais, même bien ouais, ouais. Euh, ou Krast, Krast qui est la reroll au corps à corps oui. Donc qui est important en fait dans les matchups versus les ordres, parce que comme ça tu peux envoyer tes IK au corps à corps et ils vont faire beaucoup de dommages au corps à corps grâce à cette reroll et notamment aussi qui ont accès à la relique qui donne plus de damage sur les titanistes. Donc, donc qui est quand même bien aussi ouais. Euh, après voilà, c'est les constructions d'armes, combien de combien d'IK tu vas prendre, est-ce que tu vas prendre 3 galons plus des alliés, est-ce que tu vas prendre des crusadeurs, est-ce que tu vas prendre 4 IK ou est-ce que tu vas prendre 3 ica plus des alliés. Ouais. Enfin voilà, il y a, y a vraiment des choix de construction de liste qui apparaissent euh, à ce niveau-là. Euh, ça restera de l'ica hein, donc ouais. euh, l'ica on sait ce qu'il fait, mais euh, au niveau des match-up et comment est-ce que tu veux construire, euh, améliorer tel ou tel match-up, il y a des choix à faire dans les maisonnées, dans les choix d'IK, que tu prends, dans les alliés que tu prends. Et le nombre d'alliés que tu prends, euh, notamment les alliés qu'on va avoir en tête, ça va être mec pour pouvoir bénéficier euh, des réparations, euh, notamment c'est en quest'or. Et puis en pas cher en plus. Du ça. bataillon pas cher, etc. On va avoir les Sista, les le pour l'antipsy hein. aussi, ouais. toujours. Et pareil, hein, l'ADMEC euh, en, ver en version Graia, pour ouais. avoir le, toujours le, le plus. Ouais. Donc voilà, c'est des bons, des bons alliés. Euh, donc l'Ika, je pense qu'il va, il va revenir euh, parce que post-fac avec la disparition de l'autre. Et ça reste un beau codex avec qui composer. Ensuite, l'Orc. Euh, qui, qui a pris un a... gros nerf aussi. Qui a dans son pris un gros bois. nerf. On a, n'en on a, a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé de la fac. Mais il a pris son nerf, en fait, qui est le nerf euh, du mob-up. Du mob-up, mob voilà. Donc euh, maintenant, on ne peut plus mob-up que les boys. Donc, euh, et excite les bandes de 25 loutas qui ont. On ont parcouru l'étape pendant six mois là, qui était très fort. Donc le combo c'était quoi C'était vous aviez 15 louta plus 10 louta, vous utilisez mob up pour les mettre ensemble, et ensuite vous utilisez la règle d'aka d'aka, donc la d'aka d'aka, sur euh, vous touchez à 5 plus quoi qu'il arrive. Tu euh, tiré deux fois. Et voilà, et en fait, non mais surtout c'est chaque 5 que vous, que vous faisiez, vous refusiez un tir. Ouais. Donc voilà, ça tirait beaucoup, euh, notamment vous tiriez deux fois aussi, euh, vous pouviez aussi, donc c'est les tirs aléatoires des trois tirs, que oui. vous pouviez reroll avec un CP, et alors ça, au plus, pareil que les obliterators, ils ont nerfé ça, ils ont dit que maintenant tu relances le dé. Donc oui. maintenant, si tu fais 1, tu relances, tu fais 3 et derrière, en fait, avec le double tir, tu gardes pas ton 3, tu, tu dois relancer 3, ton ouais. dé. Donc forcément, euh, maintenant, les stable. double tir sont quand même beaucoup moins ouais. stables. Euh, il n'empêche que le loutard reste bon. C'est une bonne unité. Elle. Ça reste une bonne ah, unité. Ouais. On... En Bad Moons En Bad Moons euh, Ouais, ouais la version Bad Moons est ouais. très bien pour la reroll D1 euh... Et le, le double tir c'est pour Bad Moons aussi hein. le, le, le double tir il est qu'en Bad Moons Et le double tir en Bad Moons mmh. oui c'est vrai Mais dans tous les cas voilà ça, ça reste une bonne ouais, unité ouais. Sauf que euh, là où avant Elle était prédominante à post poste euh, ouais. Pré-Big pré, euh, pré Fac Maintenant après la fac je pense qu'on va, on va voir d'autres trucs Ouais. Mais, Mais on que... commençait déjà à voir d'autres trucs Parce que ouais. moi j'ai des, des, euh, des, des potes Qui commençaient déjà à jouer Lutaz et Castank Ouais. Ils, avaient déjà, ils avaient déjà fait ce choix de. Oui, mais ils avaient, en... ils avaient quand même 25 loot. Il voilà. y avait quand même 25 Donc, donc, donc... Euh... Mais là, maintenant, du coup, bon, bah, louta casse-tank et puis. c'est ouais. euh... là, le truc, c'est que. Ouais, ouais, le, le, le truc, c'est que je pense que le codex qu'il il a énormément de ressources. Ouais. C'est est un bon codex qui est assez euh, complet. Clairement. Et on va voir autre chose que. C'est bien, ils ont cassé le louta mais Tout on va voir fait. autre chose et il va rester bon. il euh... y a plein de choses, Très sincèrement, hein. il y a, y a, y a plein, de choses. Plein, plein de choses. Moi, en tête comme ça, de ce que j'ai vu, les retours des mecs guns. Oui. Des, des, des spams de Meg guns, de smash guns ou de Tractor ou d'autres mmh. trucs comme ça, voilà, beaucoup de Meg guns parce que ça prend une énorme place au sol, ça tire quand même fort et c'est résistant, il y a beaucoup de PV ouais, ouais. À, à tomber, euh, sauf que le Meg guns a le même problème que l'admex, c'est-à-dire que tu peux très rapidement taper dans son capital euh, puissance de feu, oui, euh, on a euh, les parce qu'en fait le, le, le truc qui était bien avec les loutas c'est que on avait du mal à tuer les loutas grâce au stratagème grot shield. Oui. En fait le grot shield permet de euh, de tuer des, des, des grottes à des la drones, place quoi. Voilà, des espèces de ouais. drones euh, en, en orques. et donc ça ça permettait de, de garder ces loutas en vie très longtemps dans la partie. C'est ça qui les rendait vraiment très forts en fait. Là le mec guns va tirer fort mais à ce problème de jeu, tu vas perdre la puissance mmh. de feu. Euh, le shock boys aussi parce que pour moi le shock boys va alors le Shock Boys a pris un petit nerf parce que bah tu peux pas les bob up. Avant il y avait des oui. petits combos à faire. Oui, oui, oui, de, tout à fait. Euh, je mets je mets six Shock Boys dans une ruine cachée et après en fait je les fais je les fais arriver avec une, une grosse unité à neuf qui fait, et après tu les mob up, ah ouais. et après la grosse peut charger beaucoup plus facilement. Donc il y avait des combos à faire comme ça, ça ça n'existe plus, par contre il n'y a plus le… vous pouvez fly en fait, enfin le fly est revenu, donc ce qui embêtait le Shock Boy c'était de ne pas pouvoir passer les cordons, maintenant vous pouvez, ouais. donc ça c'est pas mal. Et puis le fait aussi d'aller… parce que comme tu l'as dit aussi c'est des… on va aller chasser hein, les... Les... les tirs 1, on a vu que l'avion euh, l'avion Eldar notamment ouais. est assez présent, ouais. et avoir de quoi aller closer les avions ça fait toujours plaisir. Ça, ça fait toujours plaisir et ils n'aiment pas forcément, ouais. notamment aussi passer facilement au-dessus d'eux, comme oui. on disait tout à l'heure. Hein. Maintenant, avec les grosses escouades, on peut quand même encore se faire bloquer. Là, on peut passer au-dessus. Donc voilà, il y a les Chalk Boys qui sont pas mal. J'ai vu des listes gorka ouais, go le Gorka est bien. Hein. Et ouais, le gorka c'est une bon unité qu'on ne voit pas trop. Et franchement, c'est pas si déconnant non, que ça. Non, c'est pas déconnant. C'est voilà, euh, j'ai vu des listes avec des Mega et des et des Battle wagons aussi. Ouais. Voilà, des trucs euh, qui qui viennent. Enfin, c'est je pense alors, que on l'a le... pas beaucoup vu mais moi j'en avais parlé, euh, j'en avais parlé pareil avec avec certains joueurs. Le le mob up là, là pour le coup, c'est plus faisable mais alors, le mob up de 10 Mega Nobs, c'était ouais. quand même assez stylé. Ouais, alors le seul enfin, souci c'est que tu mettais vraiment tu mettais vraiment tous tes deux dans le même ah ouais, panier. Ouais quoi, mais t'avais une unité de 20, 20 Mega Nobs. en fait. Le truc c'est qu'en fait déjà 10 Mega Nobs touchent, enfin tu tout ce qui touche. Donc au final, est-ce que est-ce que tu tout... Est-ce que t'as besoin des 20 méganops, ouais. quoi, pour aller, enfin, 10 méganops, si Charles Randica, c'est quasiment, il le défonce. Mais hein. le méganops, c'est Mais... bien, c'est le bon. Non, unité, le méganops, ça. ça reste une bonne unité. Mais comme tu l'as dit, c'est un codex qui a beaucoup de ressources, hein, qui est très complet en ouais. termes de data sheets, qui est très complet en termes de stratagèmes, les sorts ouais. sont très bons, euh, les reliques sont très bonnes, enfin, ouais, c'est un ouais, codex. Ah, tu qui fais très un compliqué. peu tout, hein, ouais. t'as du bon ouais. psy, t'as du vigilus. Et donc, tu as... as même un détachement pour jouer 3 stompas. Alors <rire> euh, le stomp pas il y a non, le stomp pas faut pas. Ouais, il pas il a testé le stomp pas. Oui oui. oui, oui. <rire> Et il avait perdu non, 40 DVD, voilà. Hein. Stomp pas je je suis revenu très rapidement. Non mais bon, c'est voilà, il a c'est un collègue qui a de la ressource qui est, qui est là qui est présent. Euh, on va on va voir je pense que en fonction des, des des de la méta qui va apparaître, enfin la méta qui est là actuellement, on va avoir des plus ou moins des listes qui vont être émerger, là, ouais. émerger, et être, et être, vraiment très présente, et d'autres qui seront un peu et plus là. Je pense là que l'Orc leur... a clairement, a clairement voilà. de, de beaux jours. Et en plus, envie. de toute façon, il y a toujours son Shock Attack Guns. Ouais. Le Shock Attack qu il Guns. Shock Attack Guns reste bon. <rire> Ensuite, euh, ben on va parler d'un nouveau codex, c'est le Genestiller Cult. Yes. Euh... Sans doute d'ici deux, trois mois, il passera en... <rire> en top 4. Non, non, je, je sais pas, je sais pas. En tout cas, le Genestiller Cult, il a un énorme potentiel. Il a ouais. un potentiel parce que, euh, il attrape un truc, il le casse. Mais il le casse bien. Ah, ouais. <rire> c'est ça, en fait, c'est que. Ils sont vénères, ils voilà. des égouts ils sont vénères. Il a, il, il a beaucoup de combos, euh, que ce soit grâce à Vigilus, que ce soit grâce à ses psys, que ce soit grâce à ses stratagèmes. Ouais. Alors, très consommateur ouais. en, en points de, point de commandement. Ouais. Donc, généralement, vous avez trois bataillons, trois bataillons ouais. voire même des fois des brigades avec deux bataillons. Il ouais. y a plein de, listes, plein de listes différentes. Mais la, la base, ça se, re, ça se résume à des aberrants ou des acolytes ouais. euh, qui euh, sont buffés via le psy. Et qui vous rentrent dedans grâce à leur stratagème Qui, en fait, qui vous, vont vous charger euh, sans overwatch grâce à du psy Qui vont avoir plus en force et plus une attaque Et généralement grâce à leur stratagème et leur perso Donc il y a les acolytes icon ward Il y a les petites bannières qu'ils ont dans les unités etc Qui vont faire qu'ils vont vous toucher quasi En fait ils touchent quasiment tout Et blessent quasiment tout à 2 plus reroll d1 2 plus reroll d1 ah, ouais, C'est okay. quasiment tout en fait quand ça passe Il y a que je crois les IK Et encore les si les, les, les, euh, les, les Blesse les IK sur du 2+. Oui, avec, oui. Le, avec le stratagème Blood euh, Surge. Avec le stratagème Good Surge. Ouais. Donc, euh, et le sort psy. Euh, donc, du coup, en fait, voilà, c'est le, le, le, truc qui, qui, voilà, ça vous touche quelque chose, ça vous les éclate. Le problème, c'est que, bah, voilà, tous ces combos-là, ça a un prix, ça a un coût, ça a un coût en CP, ça a un coût en points, ça a une mise en place aussi qu'il faut que vous fassiez dans votre game, et quand ça passe pas, si vous ratez votre charge, ou si il euh, y a des sorts qui passent pas, bah, vous perdez quand même vachement en efficacité, ouais. et quand vous rebondissez, c'est le drame. Donc, cette, le GST Culte, c'est le genre de, d'armée qui, quand elle vous rentre dedans, et qu'elle elle réussit ce qu'elle fait, Généralement, elle vous plie. Ouais. Par contre, quand elle se rate, c'est vous qui le pliez parce que les unités qui vous envoient, vous leur soufflez dessus et c'est fini. Donc, c'est une armée qui est très dure à jouer. Il faut arriver à… c'est Vraiment, c'est le scalpel quoi. C'est l'armée qu'il faut venir récupérer, aller tuer l'unité-clé au bon moment de euh, toute façon, à chaque fois que vous envoyez une unité, vous la sacrifiez, ouais, hein. ouais, donc euh, vraiment bien le faire. Euh, jouer la map aussi, bien jouer la map, euh, bien jouer sur la pression aussi. Des fois, rien que le fait de dire « bah si tu fais ce mouvement-là, je vais arriver avec mon unité et je vais te tuer », bah le gars, il va devoir jouer avec et donc bien se placer, etc. Et rien que lui mettre la pression, des fois, c'est fort ne pas euh, des fois ne pas forcément envoyer toute la purée dès le début euh, c'est pas ouais. c'est pas ça en fait c'est lui dire voilà je, si tu fais ça je vais te punir donc du coup le gars il va sous jouer en fait et du coup vous allez gratter comme ça forcément vous allez devoir à un, à un moment donné aller lui envoyer la purée hein. mais euh, vous avez aussi des stratagèmes qui vous permettent de repartir dans les ombres pour parce que comme ça vous n'êtes pas obligé d'arriver T3 et T3 vous avez plus de plan de jeu comme ça vous pouvez quand même repartir dans les ombres et garder des plans de jeu jusqu'à la fin de la partie donc voilà, c'est un excellent codec, je pense, ouais. euh, avec beaucoup de possibilités de jeu qui peut être un peu frustrant parce que quand vous ne réussissez pas, bah vous avez tendance à rebondir et vous avez l'impression que, bah voilà, c'est… Euh... Bah t'as de l'an du 3 5 plus dans la pas quoi. C'est ça, c'est le problème. Et puis, ouais. puis, de toute façon, même hein, même quand vous avez tué votre, le, le, le truc que vous avez oui, tué, après ouais. vous, avez, voilà. vous, avez, vous avez plus ouais. rien. Euh, mais voilà, c'est un, ouais, un… pour avoir, euh, pour avoir là, depuis, euh, depuis cette V8, avoir joué quelques codex différents… Euh, là maintenant, ça fait quelques un petit moment que j'ai pris le Codex culte en main. D'abord dans les premières lectures de Codex, puis après en, en faisant des parties playtest. Moi, je, à mon sens, c'est le Codex le plus dur que j'ai eu à, à jouer. Je trouve que le Codex est très très dur à jouer les parce qu'en fait, euh, les choix sont cruciaux et euh, tu joues beaucoup de Petites unités et petits persos à des moindres coûts, certes, mais euh, il faut les synergiser tous les uns avec les autres pour pouvoir être létal sur la table de jeu. Et le fait d'avoir à, bah, à gérer toutes ces ressources-là pour euh, avoir le conditionnement euh, de ton efficacité sur le jeu, ouais. euh, ça te demande à faire énormément de choix. Et euh, bah, par exemple, euh, comme tu dis, tu vois, bah, ton, ton Primus, c'est lui qui va te donner le plus un pour toucher. Euh, bah, ok, tu vas réussir ta charge, tu vas vouloir fiabiliser en mettant le maximum de mecs au contact. Il faut prendre en compte que bah si tu rates ta charge du Primus bah t'as pas ton plus un donc va falloir faire courir ton léger cordon pour aller ouais, chercher ouais, ta charge forcément. et puis il va falloir aussi que tu aies cherché tes auras avec tes autres persos etc il va enfin, falloir que les... tu anticipes sur tes prochains tours c'est un codex qui est difficile à jouer effectivement tu as tu as, tu as beaucoup de systèmes d'auras, comme tu ouais. dis avec les persos qui récupèrent les buffs etc tu as aussi le, les, les choix en fait à faire parce que si tu envoies trop vite tes unités ou si tu les envoies sur les comptes les mauvaises unités adverses et bah tu vas en fait tu vas perdre tes ah, ressources ouais, et trop vite et du coup tu vas perdre la partie euh, tu aussi euh, des choix en fait des fois juste stratégiques en fait, est-ce que tu envoies ton unité ou est-ce que tu vas la garder ouais. en réserve pour euh, euh, en fait faire mettre la pression. Je pense qu'il a, il a bénéficié aussi d'un au tout début en fait, on l'a trouvé très fort parce qu'on euh, pensait qu'il allait vraiment être top méta. Parce qu'il y avait l'ignorance le, le, en fait, on ne ouais. savait pas ce que ça faisait. Vous étiez des à... ignorants. Non mais ce n'est pas ça, mais… On n'est plus des ignorants Il y avait quand même des nouvelles mécaniques dans Bien le sens sûr. où… Les mécaniques existaient déjà parce que le codex ouais. le permettait déjà, mais... notamment des mécaniques qui permettent d'arriver à moins de… De, de, trois, de, pas. de, de, de trois pas. pas. Et... Enfin à moins de 9 ouais, pas en ouais, fait, ce genre de choses. Ça existait déjà, mais en fait comme le codex n'était pas bon à côté, bah, on ne les voyait pas. Donc euh, on, les, on, les, on les ignorait. Là voilà, on a, on a quand même des, des nouvelles mécaniques. Euh... Qui, qui vont apparaître tout le temps, et euh, bah, au début on se, faisait, on se faisait avoir, et puis après quand tu sais jouer autour bah c'est plus compliqué, donc euh, tu te fais moins punir. Donc lui, bah, il faut qu'il fasse des choix voilà. plus importants, plus difficiles. Les listes et, sont difficiles à construire aussi, et Les listes sont difficiles à construire parce que mine de rien, là on a parlé que de la partie offensive, mais après il faut aussi euh, tenir, le à, game. Te, tenir le late game et puis le début de game aussi. Parce oui. qu'il faut oui. savoir qu'en début de game, vous ne placez pas toutes vos unités, vous avez Bien une sûr. partie qui va partir en faite, et puis vous placez des petits pions. Les pions qui vous permettent en fait de révéler des unités et après vous pouvez en, re, euh, en réenvoyer en FEP fait, ouais. euh, ces pions-là euh, et donc notamment généralement vous placez des unités fortes en points comme et, ça, parce que aller... comme ça tu peux en avoir plus parce que toujours hein, vous avez la règle des 50-50 en termes de, de, en sur termes, la table en termes de points, tournant. vous devez avoir au moins 50% sur la table sauf que quand vous renvoyez dans les ombres avec le stratagème à un CP en début de partie, vous n'êtes plus soumis à, ce, à cette règle-là. Donc, généralement, vous mettez des unités fortes en points, tu 2, des aberrants. Tu trois unités à 200 points, là, voilà, comme ça, déjà, presque bon, points sur table. Exactement. Mais par contre, il faut, il faut quand même avoir, euh, il faut, faut quand même avoir 400 ah, points sur table, sûr. qui, qui arrivent à faire un peu de maestrom, qui ne se font pas non plus, euh, Table rasée, euh, ouais. C'est pas table rasé mais au moins qui, qui empêche l'adversaire de, de recouvrir la map parce que si, ouais. vous recouvre, si recouvre toute la map et que vous êtes obligé de fêper chez vous bah vous allez perdre la partie ouais, parce oui, que peut même t'empêcher de fêper tout court hein. euh, ouais c'est plus dur ouais, c'est plus dur mais ça peut arriver plus dur parce qu'avec les lance flammes qui permettent d'arriver à trois pas aussi, et ouais, de tirer vrai. Oui, oui, vrai. Euh, parce que voilà il y a un autre combo hein, c'est le combo des lance flammes donc les lance flammes qui sont à un point donc ils tirent qu'à six pas mais vous comme vous pouvez arriver à trois pas et tirer au moment où vous, vous arrivez ouais. donc ça coûte 5 cp de faire ça euh, mais ça vous permet en fait de d'enlever ce qui vous empêche de fêper oui. avec vos unités qui arrivent après comme vous tirez immédiatement vous pouvez tirer, enlever les petits cordons, etc. et faire arriver vos, vos derrière. Donc, ça, voilà, c'est, c'est, c'est, c'est pas mal. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de choses différentes, hein, de l'aberrant. On a, on voit quand même beaucoup d'acolytes. Moi, l'aberrant, euh, depuis le enfin, moi, j'ai vraiment à la première lecture du codex, j'avais, apprécié l'aberrant. Euh, déjà parce que, euh, t'as pas ton endu 3 à deux balles. Et euh, Il est un peu plus résistant, en Tu T'es un petit peu plus résistant. Et puis, euh, comme tu le disais tout à l'heure hors champ, euh, t'es pas forcément euh, autant. Euh, euh, T'as pas la nécessité d'avoir autant euh, de bénéficier des sorts psy, de ouais. bénéficier de ceci, moins de cela, es etc. Dépend... T'es moins dépendant. Voilà, de... La, la colite t'a plus fort, mais il est plus dépendant des ouais. Bref. Donc voilà. Euh, après, on a allié, bah, on en parlait tout à l'heure du Tyranide, ouais. on a vu pas mal d'alliés. Avec les Flyrants Tyranides, donc avec du Prince Tyranide. Ouais. Les Flyrants. On a vu aussi des, des, des listes avec des chimères ou euh, du j'aime beaucoup pour, pour tenir en fait le début de partie j'aime bah, beaucoup vous la liste chimère qui, qui est notamment euh, que que je, on, a, on a deux trois deux trois joueurs de la pu qui, qui avaient proposé euh, c'était avec 6 euh, ou sept chimères sur la map c'est ça Et ça te euh, permet de garder ouais. en fait de, de ouais. garder des unités sur la table qui prennent en fait les objectifs etc derrière Et, euh, pour un mec qui est pas équipé pour péter bah, bah, 70 pv dans du euh, dans, dans, dans du set 3 euh, voilà trois plus que plus tu passes vas tu vas, ouais. tu vas te cacher là, les décors donc ouais ouais moi j'avais bien aimé euh, l'autre. Il y, y a un autre build aussi moi, qui me plaisait bien euh, parce que de toute façon, globalement, j'ai toujours apprécié le, le Swarmlord, même si c'est vrai que bon, il est ciblable et tu peux te le faire sniper. Euh, le fait d'avoir avec le, le Swarmlord d'amener une unité de, de 30 gaunt ou, ou ce genre d'unité là euh, qui va te permettre. Alors effectivement c'est Sital T1 euh, qui va te permettre en fait de balancer euh, très rapidement de, de dans la gueule de l'adversaire sans pour autant charger de lui balancer un cordon de 30 gaunt ah, que tu vas mettre devant lui et de l'empêcher de, jouer et de, jouer de en fait, tout derrière. simplement ah. de jouer pour qu'arrive au T2 euh, c'est Beyrouth. Et les... euh, après effectivement ça reste une combo qui est, qui est sensible à ce fameux tour 1 euh, voilà mais c est, c est, ça existe et non, je non, trouvais ça intéressant pour l'instant on voit on voit beaucoup de listes plutôt tournées autour du culte ouais. mais il n'est pas il est pas dit que plus tard ce sera plutôt le tyrannite qui reviendra en mm -hmm. base et le culte qui sera là en unité d'impact ah, ouais, ça reste c'est ça qui est bien en fait avec ces combos là c'est que on a on, a, on peut s'allier et on peut avoir des listes en fait un peu différentes on a aussi le GI hein, qu'on peut aller chercher euh, pour pour faire des listes intéressantes donc on va voir pour l'instant c'est vraiment que du culte pur mais ça peut évoluer grâce grâce aux alliés ouais tout à fait euh, bah, on vient de parler du GI, ça tombe bien, ça fait la transition. Euh, donc, aussi dans le tiers 2, le GI. Donc, le GI qui a quand même eu pas mal de bonus grâce au Vigilus. Ouais. Euh, il a quand même des détachements spécialistes intéressants. Euh, notamment, le premier détachement qui est celui qui. Est le marteau de l'empereur, il me semble. Euh, qui, euh, en fait, qui nous donne accès à une relique qui est pas mal, c'est celle de l'obusier qui passe à damage 3. Ouais. Donc, euh, l'obusier qu'on commence à revoir un petit peu, en, en fait, on le voit parce qu'il profite de sa longue portée. Il est pas cher et c'est 72 pas de portée, donc il, a, base, il ouais. commence à haute range quand même pas mal de, de listes, euh, pas mal d'unités plutôt et euh, donc ça c'est pas mal et quand vous le mettez d'amage 3 il devient vraiment fort, ouais. donc euh, des fois on voit un peu ce détachement-là et en plus de ça, il apporte euh, le, la possibilité de bouger à full mouvement un petit stratagème et double, double shoot et double shoot quand même avec votre Lehman Russe donc ça c'est pas ouais, mal ton tant que commandeur tant qu'à faire oui ton ouais, tant que commandeur ouais. mais forcément hein. euh, on a aussi le, le suite Vigilus qui est sur les Wyvernes Basilic etc donc euh, qui permet de tirer deux fois avec une, un de ces véhicules là donc c'est pas mal plus ouais. le stratagème qui permet de diviser le mouvement par deux euh, donc euh, là aussi on a on revoit un petit peu de la Wyvern, etc et, tout, et en fait ça, ça ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure de on est sur des tables plus chargées donc quand vous jouez des gunlines il vous faut des unités qui permettent de tirer sans ligne de vue et donc on, on voit on commence à revoir en GI de la Wyvern, même du basilisk ouais. parce que le basilisk il a beaucoup plus de portée donc ça vous permet d'aller chasser toutes les petites unités qui sont en fond de table euh, comme ça et donc euh, voilà, on en revoit un peu euh, Le G.I. ça reste quand même un des meilleurs alliés de base euh, Pour les soupes Imperium Parce qu'en fait il a, la, il a la brigade La moins, alors je suis pas sûr que, je, je crois que c'est la moins chère du jeu mais je suis pas certain Mais en tout cas la plus rentable oui, C'est à dire qu'en fait la brigade de base est, du G.I. est vraiment très intéressante Dans le sens où vous avez accès à plein de petites escouades Qui peuvent se donner des ordres, qui vont vite etc euh, Vous avez accès à des mortiers Qui sont pas chers, les sentinelles Qui sont toujours aussi intéressantes, ce genre de choses Donc en plus d'être pas chère Elle est intéressante, ça vous donne de la mobilité Ouais, euh... et tu vois, alors moi pour le coup, là où, euh, où justement euh, j'émettrais un, un débat par rapport au positionnement ouais. dont on parlait tout à l'heure de la mec, c'est que le GI, comme tu dis, il y a plein d'unités qui sont intéressantes, etc. Mais je, je suis pas persuadé que le GI se joue tout seul. Et ben justement, moi je pense qu'il y a des armées de GI et j'en ai vu full pas mal GI, qui jouent vraiment du full GI. Alors, quand je dis full GI, hein, c'est 1600 points de GI et plus des alliés, tu vois. Mais... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, parle... ouais, ouais, non, mais... Pour moi, le, le, le, le GI en lui-même, le codex tout seul, euh. Je pense qu'il n'a pas forcément tout seul sa place dans un tiers 2, mais comme tu l'as dit, c'est l'allié de choix parce que point com, parce qu'il a plein de bonus intéressants et qu'on va pouvoir lui greffer de l'assassin, on va pouvoir lui greffer tous les autres bonus. Euh... Pour moi, c'est genre typiquement l'assassin va, va venir sublimer un petit ouais. peu le GI et, euh... <rire> et un peu l'Assassin, pour le GI. Peu ouais. Mais euh, non, j'avoue, je vous l'avoue, j'ai hésité à le foutre, ouais. à, à le mettre dans le dans le, dans le tiers 2. Parce que là, pour le coup, là où l'admec lui se suffit à lui-même, là je dirais que l'admec lui t'a. Oui, mais le problème c'est que l'admec justement il n'a pas accès à ses tirs ouais. anti euh, ouais, enfin, a, sans, li ouais. sans ligne de vue, là où, là où le GI est là, euh, Le GI a accès quand même à une vaste variété de, de, de, de tirs différents et de builds différents, ouais. que ce soit avec beaucoup plus de, de GI de catachans pour aller euh, closer un petit ouais, peu, ouais. que ce soit avec plus de, de châssis euh, avec des tirs sans ligne de vue, que ce soit des tanks commandeurs que ce soit les tanks commandeurs avec des, can des battle cannons, que ce soit des tanks commandeurs avec des punishers. Ce genre de choses, vous pouvez vraiment varier en fait euh, votre liste pour pouvoir euh, choisir les matchups sur lesquels vous voulez aller. Alors, typiquement, si vous voulez aller plus sur des matchups avec euh, du chaos, bah, oui. un Punisher, euh, vous pouvez le mettre vos Troia pour avoir le plus si pas de portée, le plus simple pour toucher et la vengeance pour Kadia, donc il vous fait full reroll des touches, full reroll des blesses. Ça commence à devenir fort. Parce qu'on est d'accord que jusqu'à présent, le G.I. et Castellan étaient sur de la top liste. Hein. On était vraiment ah, le, au, au, au top du Le, le G.I. et Castellan, ça a été la liste qui a tourné, euh, qui a vraiment euh, roulé sur à peu près, surtout aux, aux états unis ouais, ouais. Surtout aux états unis Un peu moins en Europe. En Europe, on avait des, un, des listes un peu différentes. Euh, mais en tout cas, euh, aux états unis ça a beaucoup marché. Ouais. Ça a bien marché aussi en Angleterre. Euh, nice. enfin, voilà. vraiment... D'ailleurs, je pense que le Castellan a pris un gros nerf à cause de ça, ouais. parce qu'en fait, il rendait la GI beaucoup trop fort. Ouais. Mais non, le, la GI, moi je la. Il voilà. y, y a des bas, très clairement, on, pour, on pourrait la mettre un peu en dessous, mais je trouve qu'il y a beaucoup de de différents, ouais. comme on vient de dire, et il euh, y a quelque chose à faire, et ça reste vraiment la brigade. Enfin, de toute façon, je... voilà, tu as 600 points de brigade, je crois. Euh, ça reste une bonne base. Ouais. Mais oui, c'est vrai que l'argument la, la, la, de la base, de l'allié, c'est plus euh, oui. l'argument du, du tier 3. Mais pour moi, je pense qu'on peut encore construire des listes à base de DJI euh, efficaces, ouais. euh, en solo, c'est-à-dire en solo, en solo euh, avec plus de 1500 points de GI. Quoi. Voilà pour la GI. Ensuite... Qui d'ailleurs, juste je reste là-dessus, oui, ce qu'il avait euh, en GI, ce qui avait essentiellement sorti le Shadow Sword... Euh, du méta, c'était l'arrivée des IK, oui. et notamment le Castellan qui sortait euh, qui sortait très rapidement le Shadow Sword. Oh, même, même les IK classiques, le reste avec, était... bah, les, les, les Crusaders euh, avec euh, les, les, les, les Thermal Cannon ouais. font quand même pas trop du bien à, à ces, à ces véhicules-là, ouais. en plus ces véhicules-là avaient été nerfés hein, parce qu'on ne pouvait plus tirer en, en Overwatch corps. quand on était au corps oui. à corps, ouais. en Overwatch. En, au corps à corps tu ne peux tirer qu'avec tes Bolter lourds. Oui, oui, ce oui, genre de choses, donc il ouais. y a eu quand même pas mal de nerfs aussi ouais, sur ouais, ces véhicules-là. Après euh, ça reste une entrée, Bonne Ouais et puis même on pourrait imaginer, parce que les les cultes, accès du coup via la DJI à ce ouais. genre de véhicule, pour imaginer un culte qui... Bah pour avoir regardé un petit peu le culte et le, le, le gros problème de, de, des entrées G.I. que tu vas prendre dans le culte, c'est que tu bénéficies d'aucun bonus, oui. et, euh, et ça c'est difficile, quoi, Forcément. parce que le, le G.I. ce qui lui fait plaisir, c'est euh, on voit ce c'est euh, les c'est les bonus, les rerolls, euh, toutes ces choses-là, tu le perds complètement au culte, donc euh, c'est ça. Je suis d'accord. Les entrées, les entrées de G.I. dans le culte, sont, pour moi, sont vraiment très mauvaises. Donc, euh, voilà, pour le, pour le G.I., comme on disait, ça peut être soumis à débat, euh, je les ai laissés là, euh, à, grâce aussi à une entrée qu'on va parler, alors, c'est les assassins, alors les Assassins, je n'arrive pas à les classer parce qu'on peut pas les classer en termes de codex dans le sens où tu peux pas les jouer tout seul. Par contre, c'est un des alliés les plus forts et les plus intéressants, je pense, de l'Imperium. Euh, franchement, si vous y avez accès, prenez-en toujours. Ouais. Parce que c'est bien, c'est fort. Même 85 points, en fait. Pour, ça a pris son, son petit nerf dernière, dernière, à la foc. Ça a pris son petit nerf dans le sens où... Euh, on ne peut, voilà. peut plus faire le vifou. Voilà, alors on ne peut plus faire Pourquoi, pourquoi ça, ça a pris un nerf Donc déjà, c'est 2 CP. La, le stratagème pour pouvoir en invoquer un. Donc ça ne me paraît pas déconnant, ouais. parce que c'est vraiment très fort de pouvoir s'adapter dans toutes les situations. Ouais, Sachant que c'est en plus c'est en début de game, hein, on n'était pas soumis à l'invocation, etc. Donc c'est vraiment bien. Et deuxièmement, vous ne pouvez plus invoquer d'assassin quand vous en avez déjà dans votre liste ce qui permet quand même de limiter aussi un peu les abus où avant en fait tu prenais quatre ou cinq assassins et t'en invoquais un pour pouvoir être euh, pour pouvoir choisir la fête du slip quoi. voilà et notamment tu pouvais monter jusqu'à quatre ouais, ouais. et les reversors sont pour moi le meilleur assassin ouais, très, très euh... en fait l'Eversor, il est bien quasiment tout le temps ouais, ouais. c'est un petit personnage qui peut arriver un peu partout sur la map qui va vous chasser les petites escouades de fond de map etc alors bon quand ils ont bien fait leur cordon etc vous pouvez pas y accéder mais ce qui est bien c'est que quand vous avez des GI, des space marines qui tirent sans ligne de vue bah vous faites des trou dans le fond de la map et vous allez vous avoir sort qui en profite ouais, ouais. au t2 et au t3 86, qui commence à arriver. Voilà, c'est voilà, 85 points, ça tape très fort, ça ça, ça stabilise des match-up type orc, parce ouais, qu'en fait un éversor, un éversor ouais, de ouais. l'orc, euh, c'est euh, avec le double close ça peut monter jusqu'à 20 orcs, enfin en, en stade je crois que ouais, c'est ouais. une vingtaine d'orcs, tu peux monter à bien plus mais bref c'est ça vraiment c'est très fort. Euh, le, le Vindicar, alors le Vindicar, il y a toujours un débat, est-ce qu'il faut en prendre beaucoup, est-ce qu'il faut pas en prendre, est-ce qu'il faut en prendre un Moi, personnellement, le Vindicar, c'est qu'il faut en prendre au moins un, parce que ça contraint le jeu adverse. Certes, vous allez pas, toutes vos parties ne vont pas se passer avec un Vindicar qui va one-shot tous les persos adverses, il faut pas penser à ça. Le Vindicar, c'est des tirs d'opportunité, et votre adversaire va devoir soit panquer ses persos quand il le peut, soit prendre le risque de se les faire one-shot. Et se faire one-shot des persos clés, ça fait jamais plaisir. Notamment si vous faites sortir Je sais pas vous jouez KO Vous faites sortir Harryman ouais, ouais. euh, Vous jouez GI Vous faites sortir vos petits compagnies commander, C'est très pénible de faire sortir ces persos un peu clés comme ça euh, Alors ça se trouve il fera rien de votre partie Mais l'adversaire doit le prendre en compte ouais, ouais. Soit il joue avec soit il joue pas avec Et quand il joue pas avec il peut se faire punir très fort En jouer plus que un ça reste envisageable Pour être vraiment sûr que voilà Quand le, quand le gars il se pointe il pointe le bout de son nez Vous le tuez mais c'est quand même beaucoup de points investis pour ouais, des oui. fois des résultats assez mitigés. Moi, le Vindicar, je le trouve bien, mais il ne faut pas non plus baser toute sa stratégie dessus. C'est voilà, de l'opportunité, c'est sympa, c'est fort, faut, voilà, te, si vous en prenez. Moi, personnellement, si je devais conseiller une combo euh, d'Assassin, pour moi, la meilleure, c'est trois Eversor, un Vindicar, potentiellement euh, un Incalidus un, ou un Culexus. Quand, ouais, en, fonction, besoin, en fonction de, bah ah, ouais. de quel allié vous allez, parce que ouais. par exemple, je sais pas si vous allez jouer avec de la GI, le Culexus, comme vous avez beaucoup de GI devant, le Psy, les Smites, vous en foutez un peu. Ouais. Euh, si vous jouez par exemple du Death Watch ou de bah là d'un coup le q -Lexus, le ci, peut être un peu mieux, tu ouais, vois, ouais. parce que pour tanker la, la mortelle, ah, ouais, c'est toujours sympa. Ouais. Donc voilà, ça dépend de avec quoi vous l'alliez. En tout cas, je pense qu'une combinaison de base qui est bien, c'est 3 Culexus, lexus un et après vous rajoutez un, un autre si vous voulez ou pas du tout rester comme ça. Euh, donc voilà, l'assassin la, qui va rendre en fait des armées et qui va maintenir en fait des armées, notamment je pense que le DI pourquoi je l'ai mis tiers 2, c'est grâce à l'assassin ah ouais. aussi. Ah ouais, C'était un, un de mes choix euh, parce que bah, vous pouvez jouer 1500 DI et 1500 points de DI et, et 400 points d'assassin. Ah ouais. Donc voilà, et ça reste ça reste de la DI en fait. Euh, donc voilà un peu pour, le, pour les assassins. Euh, je ne veux pas tous vous les refaire parce que maintenant vous commencez à les connaître hein, avec Eidus, Oui c'est clair Vous savez ouais. ce que ça fait euh, Mais voilà Au niveau du, tier 2, du toujours, tiers hein. 2 toujours euh, On va passer au taux Le taux que j'avais laiss... mis en tiers 2 il me semble la, la dernière fois deux. Et je vais le la laisser en tier 2 ouais, ouais. Euh, Ce qui est marrant avec le taux c'est qu'on a vu plein de bulles différents Et ouais. ça c'est assez drôle On a vu euh, donc des classiques 3 reptides On a vu des reptides avec des broadside on a vu deux unités de Broadside, voire des fois trois unités de Broadside, ouais. euh, toujours accompagnées de drones, etc. On a vu des listes full garret de feu. Ouais. Et on a vu des listes euh, OD1. On a vu des listes Crisis, c'est vrai, avec des Crisis qui remplaçaient en fait les Broadside. Alors c'était des RiptiDD des Crisis, pour ouais. éviter de se faire loquer, etc. Et on a vu des listes avec des D fish. Et des... moi je sais pas vus, moi je me suis arrêté au liste, je suis arrêté à ça et je <rire> n'ai pas, elle pas vu les dire en fait le problème du taux c'est que euh, ça reste un codex fort mais qui va subir les scénarios, c'est à dire que maintenant notamment dans le format dans lequel on va jouer c'est le format ETC où on a des cernos qui nous demandent de prendre la map, ouais. de pouvoir avancer de prendre les objectifs, jouer etc on a aussi la fin de la table rase c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé parce que finalement elle est moins impactante que ce que je le pensais ouais. mais notamment le taux avait des match-up où il basait son plan de jeu sur je vais te raser et eh ben quand tu te rasais, tu prenais 20-0. Sauf que maintenant, si tu ne joues pas à la map, et que tu te contentes de raser le, la, ton adversaire, eh ben, il y a des chances qu'il gagne encore. Ouais. Parce que lui, il aura joué, la, il aura joué le, le scénario, il aura joué les, les Maelstrom, etc. Donc voilà, le, le taux, il a ce constat-là de dire, je tire très fort, je fais très mal, mais d'un autre côté, j'ai un peu plus de mal à m'avancer sur la table sauf bah, deux listes en fait, le, le gars de feu, qui est le gars de feu en fait bah, mine de rien il peut courir sur la table très vite oui, et oui, de tirer tout dessus fait. tout le temps, donc lui euh, voilà, typiquement lui il a tendance à pouvoir te rusher, donc lui il va, il va quand même avancer sur la batte et celle des devil fish, et celle des devil fish elle, elle, elle, prend, elle prend mieux la table, elle a aussi une deuxième qualité c'est de jouer euh, sur des tables plutôt chargées euh, par rapport à, aux, autres, aux autres taux, les taux généralement ils aiment bien des plaines, ouais, bien sûr, et, quoi, ouais. euh, mais euh, alors malgré que comme on disait tout à l'heure avec la etc, je les avais placés là parce qu'ils étaient dépendants de leur table. Le taux, même s'il est dépendant de leur table, je l'ai mis en tiers 2 parce qu'il tire quand même beaucoup plus fort que la dans le temps. C'est-à-dire que la mec de base, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va euh, il il attirer un peu à plus chef. fort, ouais, mais sûr. le taux, il va pouvoir rester les en fait drones. À, grâce au drone, ouais. en fait, tout simplement. Et voilà, donc c'est pour ça que le taux Le est drone là. et les SMS, si on en parlait tout à l'heure. Les SMS aussi, les SMS qui vous permettent. Alors malgré ça, euh, c'est pas avec des SMS, SMS que vous allez monter toute une armée qui, bien qui sûr. se panque, hein. mais, euh, mais ça vient faire aider. péter les unités orbites qui prennent des objectifs que tu Ça peut aider, ouais. Donc non, et puis un plan de jeu aussi d'avoir 10 gars qui se cachent derrière un décor avec tous tes persos derrière, ça ne peut pas contre le taux il va, il va te sécher les Tout petits à trucs fait. la mec ça marche ouais, tu ouais. Vois donc euh, le, le, le taux et puis un autre truc aussi c'est que bah, comme on vient de dire il y a quand même beaucoup de bulles différentes oui, finalement, ah ouais. on en a vu là. On en a vu trois. Alors, on va dire trois. Que... Le Devil Fish, on peut développer un petit peu, c'est quoi le but du débit de fiches Le débit de fiches, tout simplement, c'est des guerriers de feu embarqués dans. C'est comme le guerrier de feu classique, ouais, mais c'est embarqué dans du débit Fish. fiches. Tu moins de guerriers pas... de... de feu, mais tu as du débit voilà. de Voilà, avoir. et ce qui permet en fait aussi de réembarquer des en fait de protéger tes guerriers de feu pour pas qu'ils viennent se faire loquer. Ouais. Euh, qui sont aussi plus. Ré... Enfin, qui, qui permettent de euh, sauvegarder tes guerriers de feu et ta puissance de feu dans les premiers tours. Ouais, ouais. Voilà. Et d'avoir beaucoup. En fait, et aussi d'avoir un, un système de. Donc, tu parles du que tu vas donner les KP à ton adversaire, tu vas lui donner les plus KP. Par contre, tu vas pouvoir avoir des milliards d'unités en fait satellites que, en fait, quand votre déficit s'est détruit, vous avez des drones qui débarquent et donc en fait, vous êtes à plein plein plein plein d'unités un peu partout et avec derrière, tu vas avoir des commandeurs qui vont être au milieu de tout ça et En fait, les commandeurs font une grosse partie de la puissance de feu et en fait, ils vont être là jusqu'au bout de la game. Et donc c'est un peu, un peu le principe, ah, okay. euh, et surtout le principe c'est d'avoir un taux qui est moins dépendant de sa table, parce que notamment grâce à toutes ces petites unités, bah, ces petits drones t'aiment bien les planquer. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment différent, c'est une, une liste qui a fait le travail pour le, pour le qualifieur du D1. Euh, je c'était Franchement, c'est intéressant. En plus de ça, tu as, as un Alpha-Strike qui est quand même assez correct parce que tu as des missiles partout. Oui. Les missiles Seeker oui. euh, qui permettent de sortir bah, typiquement des castellans. Les cas contre les cas séances, c'était fort parce que tu mettais tous tes marqueurs, puis tu envoyais tous tes seekers. Je crois qu'il y en avait 18 je crois, dans la liste, donc, euh, enfin dans les listes à euh, je pense. Et donc en fait, bah, avec 18 seekers plus tes tirs, etc., euh, à côté, bah t'avais tendance à pouvoir sortir un IK. Ouais. Alors peut-être pas le sortir T1, mais au moins tu lui mettais vraiment t ce qu'il fallait ouais. et, et après il tombait T2. Quoi. Donc c'est ça qui faisait, qui faisait la force. Et donc je les ai pas mis non plus en tir 1 parce que pour moi, ils subissent euh, soit ils subissent la table. Quand dans, certains, dans certains cas, soit ils vont subir les scénarios sur certains bulles. Donc ouais. euh, voilà, c'est pour ça que je les vois un peu en dessous, et, euh, mais en, en jeu d'équipe ou même en, en jeu solo en fait, parce que même en jeu solo, ça reste fort et puis c'est pas enfin il toutes les tables, surtout en solo, n'ont pas des méga bloquants, oui, oui. donc euh, des, tu peux t'en tu peux sortir quand tu as quelques petits bloquants. Mais euh, bien sûr, tu préfères à jouer sur une plaine la plupart du temps, bon, sauf contre des armées comme les IK où les ICA, tu n'as pas forcément besoin d'avoir euh, ouais. ta plaine. Mais euh, voilà, c'est un bon codex assez varié. Enfin, assez, oui, assez varié, on va dire. Et puis ce qui est bien, comme tu l'as dit, c'est que tu vois, on a fait le, on a fait ce classement. Il y a le dernier classement, il y a peut-être 6 mois, le taux était déjà à cette place-là. Ouais, il y a un an, C'était il y a un an. C'était il y a un an. Mais euh, le taux était déjà à cette place-là, ouais. et, et c'est un, un, codex qui dure dans le temps. Et ouais. ça, c'est toujours appréciable pour les joueurs qui ont investi sur leurs armées de pouvoir continuer à jouer, en optimiser, sans avoir à changer de jongler de codex. Bon, ça, c'est sûr. Le, le taux, taux il il faut, il faut composer avec. Euh y en aura. Ouais. Quoi qu'il arrivera, il y en aura. Donc du coup, on passe à la, à la dernière ligne de ce top, de ce tiers 2, va... Euh, qui va être un peu cette ligne un peu chaotique, ouais. donc. Ouais, ça va être la ligne chaotique. Euh, J'ai fait les mettre tier 1. Mais je me suis ravié parce que euh, je pense qu'ils ont quand même certaines lacunes, donc... Euh, pour vous dire, j'ai mis le Chaos Démon et le Thousand Sons, donc les deux derniers Codex Chaos, dans le tier 2. J'ai failli les passer tier 1 parce que, notamment dernièrement, ils, ont, ils font des très bons résultats. Et c'est des listes qui sont chiantes à composer. Notamment, en fait, la liste qui, qui, dont, dont je pense, c'est le Chaos plus le Thousand Sons, En fait, des plagues ou des horreurs qui, de, qui tankent, en fait. Ouais. Et du, du psy derrière qui, qui attend... sont là depuis un moment, hein, mine de rien, cette liste-là, elle euh... a ses variantes. Bah, mais elle est là moi, un bah, pour te dire, l'année dernière, je la jouais celle-là. L'année dernière, je la jouais, je suis passé sur autre chose, je suis revenu dessus. Enfin, tu vois, c'est, c'est, une liste. En fait, ce qui, alors, ce, qui, ce qui la, ce qui la garde dans le temps, c'est deux choses. Premièrement, c'est dans le chaos démon, euh, c'est les bearer qui sont une constance euh, dans le jeu, parce que, résistant. en fait, ça reste résistant. Ouais. Ils n'ont pas pris de nerf. Enfin, si ils ont appris un petit nerf avec le sloppy euh, pas le sloppy le perso qui, enfin, c'est l'autre qui fait euh, plus de mouvement et plus 1 pour toucher. Ouais. Lui a pris un peu en coup en point, mais ça reste un perso. Tu vois. Et puis les plagues c'est dépendant de rien en fait, t'as voilà. juste ton sort qui va euh, effectivement… As le sort, voilà, ouais mais le sort que... c'est quelqu'un qui il voilà. vaut 70 plus, voilà. il me semble, voilà, voilà. t'as ton sort, donc c'est résistant, ça fait la base et ce que je disais tout à l'heure, le chaos au jeu du tir il perd, par contre au jeu, il aime bien prendre la table, voilà. les plagues c'est une, une des meilleures unités pour prendre la table, il y a les horreurs aussi qu'on a vu un petit peu arriver qui, euh, qui, ont aussi un, qui sont moins résistantes que le plague mais qui apportent d'autres choses, ouais. donc euh, notamment en fait la, la possibilité de tirer plus le split etc. Euh, et à côté de ça, le Thousand Sands en fait, qui bah, très clairement sont peut-être les meilleurs psychiatres du jeu. Euh, qui, ouais, je pense euh... même pas peut-être, maintenant ouais, que moi... s'est fait shooter. Euh... Ouais en plus, ah, ouais. Ouais. <rire> pour moi ça va être les meilleurs, pourquoi Parce qu'ils n'ont euh, pas de malus sur le Smite, ouais. très fort, ils ont plus 6 à tous leurs sorts. ça c'est peut-être encore plus fort, je trouve, voilà. je trouve ça encore plus voilà, fort, moi, clair. Personnellement. Euh, une variété de sorts, donc ils ont 18 sorts disponibles, 19 avec le Smite. Euh, qui, qui ont une versatilité énorme, vous avez du double move, vous avez du snipe de perso avec des sorts qui peuvent target, euh, qui cibler des, des cibles qui ne sont pas de, le plus proche, euh, vous avez des sorts de buff, de plus un en euh, plus un, un vue, moins un pour être touché, euh, les sorts plus, euh, plus une attaque, plus deux en force, ce genre de choses, et puis vous avez des petits sorts à nest, comme ça, diviser le mouvement par deux, avoir une reroll euh, prendre le contrôle d'une unité avec le sort démon, ah, et taper, enfin d'un personnage, excusez-moi, et taper avec le personnage, sur de choses, plein de petites choses comme ça euh, qui font que voilà, vous, avez, vous avez beaucoup d'options de, de jeu et ça c'est fort, ça c'est fort. Donc, euh, tu avec profites ça, de la discipline du bolter aussi, sur tes à Exactement, bah, j'allais venir juste après. Euh, en plus en Thousand Sons euh, seul, parce que on, bon, là on a parlé du Thousand Sons Alliés qui est avec, ses ouais. princes, avec le meilleur prince des mondes du jeu, man qui est le meilleur psychère du jeu, parce que pour 131 points le mec qui ah, cast ouais. plus dispel 3 sorts à plus 1, voilà faites mieux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Euh, et à 24 pas. <rire> et à 24, et à 24 pas. pas. À 24 pas pour les deux. Mais voilà, il est, il est vraiment super fort. Euh, donc en plus de ça, en thousand Sons de base, en fait, enfin en, en full ouais, Thousand ouais. Sons, vous avez les Scarabées, les Terminator Scarabées qui bénéficient en fait de la règle du Bolter, les, les, enfin, les, les, les troupes de base qui bénéficient de la règle du Bolter sur des Bolter PA-2. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément des unités qu'on va voir beaucoup parce que ça reste, euh, voilà, ça reste du Marines, ça reste le Marines-like. Par contre, c'est à prendre en compte, moi j'ai vu des listes euh, US qui jouaient des des Scarab, ouais, ouais. parce que bah, mine de rien, quand ça arrive, ça, ça tire fort, ça balance 10 scarabs, ça balance ses 40 tirs, PA-2, ouais, ouais. etc., ça bénéficie des bonus, des hein, bonus, des de bonus psy, classiques, très des bonus de psy, des bonus euh, de euh, plus un hein, pour blesser, etc. Ouais, ouais. En plus de ça, il y a les Zangor. Parce que les Zangors, on n'en a pas parlé, mais les Zangors, c'est une très bonne unité euh, du jeu, euh, parce que c'est à la fois résistant et à la fois impactant. Ouais. Résistant parce qu'ils sont en du 4, ils peuvent passer en 4 plus 1 vue, moins 1 pour être touchés, et, et impactant parce qu'ils ont quand même deux attaques par tête, PA 1, et euh, la possibilité d'avoir plus 1 pour blesser, Blessé, ouais. et euh, le double close à 2 CP. Non, c'est non, voilà. si un peu, ouais, c un vois, peu le... C'est en comparaison, typiquement dans le chaos, c'est en comparaison avec le sanguinaire qui a un peu le même profil, sauf que le sanguinaire a une charge un peu plus fiable que le zangor, oui. et en plus va taper un peu plus fort au moment où il va arriver, mais par contre va être moins résistant, ouais. beaucoup moins résistant que ah, le carbone. Le, le, le, le zangor est un peu plus viable dans le temps, ou d'avoir un jeu de placement, le, le sanguinaire il va vraiment être là pour, euh, ouais. pour, pour, pour taper très fort. Euh, donc ouais, pareil, le... Le chaos, dans le Chaos Démon, le Sanguinaire aussi, j'en ai pas parlé, euh, qui, est, euh, qui est vraiment une bonne unité aussi, hein, parce que si vous n'avez pas accès au Thousand Sun, qui vous permet d'avoir une unité d'impact, de projection ouais. en fait aussi. D'avoir de la projection, c'est important quand on est dans un jeu de mouvement. Et à ça, euh, dans le Chaos Démon, je vais ajouter les nouveautés slanesh ah, Alors les nouveautés slanesh Ouais, alors, alors personnellement, je les ai pas testés, j'ai ouais. juste vu les profils un petit peu, et encore, je crois qu'il y en a certains, j'ai peut-être pas mal lu, mais j'ai confondu leurs coups en points, je crois que j'en ai confondu un ou deux. Mais il euh, y a des choses intéressantes, le perso, je crois que c'est le prince démon là, à 210 points nommé, qui permet de taper deux fois, etc. Celui-là me paraît fort, il reste cher à 210 points, mais il n'est pas ciblable, il est pas… Euh, enfin, il va être un peu plus difficile qu'un prince démon à, à les charger parce qu'il ne passe pas au-dessus des cordons, etc. Ouais. Mais d'un autre côté, voilà, ça a l'air d'être une grosse brute. Euh, le la la la la vachette le keeper of secrets la vachette la vachette, bon, <rire> une vachette hein la, la vachette elle, je sais pas je elle a pris un, un petit up Combien mais en euh, je, je, je crois qu'elle a pas changé sais plus. Tu vois, c'est en fait, je te dis, c'est. J'ai un, un petit doute, mais euh, je pense que c'est des entrées qu'il va falloir regarder. Typiquement, ouais. tu vois, ce genre de choses que moi je suis en train de regarder en ce moment pour voir si ne euh, peut pas remplacer certaines unités dans mon armée ou alors baser euh, mon armée là-dessus. Ouais, ouais. euh, donc euh, non, il y, y, y a des choses intéressantes. Euh, slanesh, euh, pareil hein, dans, les, dans les petits combos de slanesh, t'as les, les Fiennes qui sont toujours marrantes. En fait, t'as des petits combos à faire. Donc les Fiennes de slanesh, c'est les bêtes. Euh, ouais. qui font que quand tu en fait quand tu es au corps à corps avec une bête bah tu peux pas désengager ouais. donc du coup en fait quand il y a des grandes cordes cordons enfin des unités en fait qui s'étalent sur la table bah tu charges sur un flanc et et, du, et bah du coup elle peut pas désengager donc, ouais. ça peut être ça peut être gênant il y a la harpe aussi de il y a la harpe aussi de rage et, et fury ou je sais ouais. quoi ouais la, la harpe qui te, qui peut te, te bloquer des unités ou... je sais plus exactement comment elle fonctionne mais la harpe était intéressante de mémoire il y a la gemme aussi la, la gemme qui est un item qui permet de faire un test de commandement à une figurine et du coup, quand, si elle rate son test de commandement, elle ne peut rien faire. C'est la, ah, la gemme. C'est la... la gemme. C'est la, ouais, la gemme. C'est bon, la C'est très situationnel. Ouais. Mais euh, tu peux te retrouver dans des situations où oh, hein, tu empêches, peux... un, ouais, ouais. empêches genre un Captain Béa de taper. Ouais, ouais, C'est clair. <rire> Donc, le mec il investit beaucoup de CP tu l'empêches de taper, ça peut être marrant, ouais, ouais. Euh, ça peut faire son utilité. Donc euh, voilà, dans, dans, pour moi, le Chaos Démon est, est vraiment au-dessus dans le sens où il, a, il apporte encore il garde en fait la, la masse qu'il qui, qui faut et euh, la, le contrôle map et le Thousand Sound, il apporte euh, le, psy, le psy le plus fort du jeu donc voilà c'est pour ça que je les ai, je les ai mis tiers 2 parce que séparément ils ne méritent pas le tier 1 ensemble ils méritent peut-être le tier 1. Ouais, ok. peut-être qu'ensemble c'est en tout cas on en voit beaucoup beaucoup beaucoup l'autre problème que j'avais c'est qu'il va galérer aussi contre certaines, unis, certaines listes euh, notamment l'orque il a tendance à galérer contre l'or. Ouais. Le Genestealer Cult, c'est pas forcément évident non plus euh, parce qu'en fait, euh, un, un truc de Genestealer qui vous rentre dans des plagues, il vous le one-shot, mais complètement, ah, hein, ouais. c'est propre. Euh, et euh, voilà, c'est pour ça que je les ai pas forcément mis là et, et pareil, il va galérer contre des listes, des listes volants qu'on va, qu va voir un peu après. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, je l'ai laissé. Sans transition tier 1 Sans transition tier 1, on je va... Te, par... Je te propose qu'on ne finisse pas par eux, parce non, que l'année dernière, mais... on avait fini par eux, donc on finira par eux, et on va commencer à parler, de parler par nos, nos oreilles pointues. Voilà. Bon, bah du coup, et sans transition, les oreilles pointues. Euh, j'ai mis, et eh ben j'ai mis les trois oreilles, alors j'ai mis les trois oreilles pointues, je pense que j'aurais peut-être pu mettre le... le... excusez-moi, les arlequins, les arlequins plus bas. Euh, mais j'ai voulu faire un groupe commun, parce que en fait, les arlequins, je vous avoue, je ne savais pas trop où les mettre. Je pense que je les aurais mis en tier 3 si je les avais mis en solo, ouais, parce, oui. que, euh, parce que en fait, la, la seule unité qui est méta, qui peut, qui peut rentrer dans la méta actuellement, c'est le, le Skyweaver. Donc le Skyweaver ouais. qui est très efficace contre les véhicules, notamment avec l'Ika qui revient ouais. et le RK qui va revenir aussi, parce enfin le RK quand il va ressortir, si vous avez des Ika et des RK, ouais. forcément le Skyweaver aura peut-être sa place. J'aurais peut-être mis en tier 3 parce que après sinon à part ça, il y a pas grand chose. Il a pas grand chose, ouais. mais bon voilà du coup euh, voilà. Euh, Considérer que c'est plus un tier 3, mais en tout cas ça reste quand même un bon aller via, via ça ouais. une bonne option de jeu. Euh, oh en tier bon. 1 j'ai laissé l'eldar et l'eldar noir. Euh, l'eldar et l'eldar noir malgré des nerfs donc le nerf notamment surtout sur l'eldar. L'eldar il avait une liste qui était vraiment la liste qui a dominé euh, l'année dernière. C'était euh, les, les listes les trispire. Mmh. Donc les listes avec 3 euh, unités de Shining Spear, 10 Dark Reaper, etc. Je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Si vous l'avez pas mangé sur la table de jeu. Voilà, celle-ci déjà, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que Linari est mort. Euh, Linari en fait tout simplement, il, enfin il est mort. Il, il a il a changé dans vient dans vient White Dwarf et en fait du coup ne donne plus du tout le, le Soulburst n'est plus du tout ce qu'il était. Ouais. Maintenant il vous donne euh, plus euh, attaque en premier et plus ou plus un pour toucher. Euh, ce qui est vraiment pas terrible En plus vous ne pouvez plus utiliser vos, vos stratalèmes Ward sur des unités Inari Donc tout simplement Voilà, C'est la fin de l'Inari voilà, Merci à vous voilà, allez un mais il n'empêche que cette liste-là commençait déjà à, ouais, à, à, piquer a, à piquer du nez à cause du leur culte, Parce qu'en fait, le, le problème de la liste Spears, c'est que quand elle ne commençait pas, elle avait absolument besoin de sa table. Ouais. Donc forcément, quand vous avez besoin de votre table, vous êtes obligé de vous placer. Alors quand, déjà, quand vous êtes en, en tour solo, bah, si vous n'avez pas votre table, bah, vous avez perdu, et que, enfin perdu ou, ou alors t'es indépendant, et en tournant l'équipe, bah, ça vous oblige à finir très tôt dans les pairings pour pouvoir, en défense en fait, ouais. parce que dans le système de pairings, celui qui est défenseur choisit sa table. Mais au bout d'un moment, si vous arrivez trop tard dans la défense, bah vous avez, il n'y a plus trop de tables disponibles. Donc forcément, vous, devez, vous deviez être là. Et sauf que le problème, c'est qu'il y avait deux listes qui lui faisaient très mal, c'était l'Orc et le Genesis surculte Alors avant, quand il n'y avait que l'Orc, bah c'est pas grave, tu disais bah je veux pas l'orc, je prendrai l'autre. Maintenant qu'il y a le Genesis surculte bah, tu ne peux plus. Donc forcément, cette liste-là, euh, elle commençait déjà un peu piquer du nez. Et on voyait de plus en plus des listes avions apparaître. Ouais. Les listes avions qu'on avait vues au WTC, qu'on a vues aussi pendant les qualifs, qui étaient des listes qui étaient du coup.. Plus dépendante en fait de, de, de, la table. de la table, en fait, parce que les avions ils euh, s'en foutent, plus ou moins. Et donc ils prenaient la table, donc déjà qui tirait fort, parce qu'il y a comme les avions, ça tire bon, vraiment très fort sur les grosses euh, grosses endurances, sur les grosses cibles, et en plus de ça, qui avait de bonne saturation via des motojets, etc. Euh, et un contrôle de map euh, relativement bon ouais. grâce au double pivot des avions Eldar qui permettait en fait justement de bloquer. Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, ouais. de bloquer en fait les les unités les, et les, euh, mouvements enfin, les, les mouvements adverses. Euh, donc ça, il y a eu un nerf, on a dit tout à l'heure, ouais. avec, le, avec le, le, le, les mouvements des avions. Mais il n'empêche, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément si gros que ça. Donc ça reste quand même viable, ça reste une très bonne liste. En plus de ça, et on a vu des listes avions avec les ailes oui. on pour ajouter le Vect. Et en fait, ça, ça permettait de stabiliser certains match-ups. Typiquement, clouta c'était quand même très compliqué. Quand les loutas vous tiraient dessus, parce que les loutas, ils vous sortaient deux oh, avions par tour. C'est à l'époque où ça mob up, quoi. C'est encore à l'époque où ça mob upait. Mais même maintenant, ouais, non, maintenant ça, pas... tire, ça tire bien quand même. Sauf que maintenant, vous aviez le stratagème Vec qui ouais. permettait d'enlever. De de pas de double tir. De pas de double tir, ouais, ouais. ou d'enlever de, le gros Shield pour ouais. tuer les loutas. Les ah, ouais. Donc il y avait ça. Enfin bref, il y avait pas mal de match-up, même Lika, en fait, euh, d'empêcher le Castellan d'avoir sa 3 plus 1 vue, c'était fort. Voilà, il y avait ce genre de trucs. Il y avait aussi les, les listes avec inversement où c'était l'Eldar qui était allié l'Eldar Noir. Ouais. Donc ça maintenant, c'était des grotesques avec un allié Eldar pour avoir le Doom, donc ça pareil, ils l'ont cassé avec la fac, puisque maintenant, depuis la fac Eldar, euh, qui est sortie en même temps que la big fac, euh, le Doom ne marche que sur les, sur les unités Krafwa, donc en gros, vous ne pouvez pas bénéficier du Doom euh, sur, sur vos grotesques, mais il n'empêche que bah, les, les listes grotesques, ou les listes Talos Eldar de base, ont été là tout pendant toute la méta euh, oui, de cette fait, année. Bah depuis le Drucari, depuis en fait depuis que le Druckari voilà. est sorti, il est là. Il y avait alors il y a, il y a plusieurs types de ouais, listes, il y a des ouais. listes avec des avions euh, qui étaient très présentes au début, qui sont plus tourneurs orientés au niveau des grotesques. Après, ouais. donc euh, beaucoup de grotesques ou des talos. Je ouais. sais qu'en France on aime beaucoup les grotesques. À l'étranger ils aiment bien les talos aussi. Moi j'aime bien euh, les deux. Les, les, les deux sont bons ouais. en fait, très franchement. Et des fois il y a des listes avec des mix aussi. On a vu pas mal de listes mixes avec un peu de grotesques, un peu de talos. Euh, voilà, c'est des l'aile d'arnois reste très fort. Ouais. C'est des listes qui peuvent jouer un peu contre tout et rien, c'est des enclumes, ça peut, être, ça peut être en attaque, etc. Et à côté de ça, euh, l'Aile avion reste euh, pour moi dans le top méta. Ouais, je ne les, je ouais les ouais vois ouais. pas encore disparaître, notamment parce que bah, en plus, tu vois, l'Orc, qui est un de leurs chasseurs, bah, il vient de il... se faire disparaître. Ouais, ouais, ouais. Alors, faut voir les megguns Guns, parce que les megguns ça peut devenir ouais, compliqué ouais. aussi. Euh, le choc attack gun reste un problème. Puis par ce que tu disais, tu vois le par rapport à l'eldar, autant pour la tris le cul Sealer était une menace, autant pour la liste full avion le cul Sealer n'est plus une menace du tout. Au contraire, le cul ne peut vraiment rien faire contre les listes Donc voilà, l'eldar reste et l'eldar noir reste quand même le top. Et pour moi, c'est autour de ces listes là que tu vas articuler ta méta. cest fait, notamment tes fameux codex tier 3. Notamment, il vont aller Typiquement, je vais reprendre un exemple. Je le vois là, le space wolf. Bah, le Space Wolf typiquement il peut rien faire comme ouais. ça ah ouais. parce que que ce soit contre l'eldar parce que l'Eldar, bah les avions tu vas pas les tuer et lui il va te il va te prélever tu vas juste subir subir subir, ah ouais. subir. surtout qu'il va t'empêcher d'avancer avec ses avions c'est pas parce que avec t'es cinq de mouvement que tu vas faire quelque chose ouais, ouais, clair. et les et les, les grotesques aussi les grotesques c'est vite compliqué hein, parce que quand il vous envoie il, déjà il sature à PA-1 et en plus il peut vous envoyer de la mortelle donc ça combiné à son volume d'attaque c'est quand même très compliqué ouais. Euh, pour, le, pour le space wolf euh, j'ai pas fait le match up mais en tout cas ça me paraît, un match -up, ouais, ça euh, paraît difficile ça me paraît si difficile euh, plus en plus l'ajout des des, euh, des des intégrateurs le désintégrateur mmh. qui est quand même un excellent chasseur de totor parce que ça a damage 2, ouais. euh, et ça perd à moins 3. Donc, au oh certes, t'as ta 3 plus 1 mu, mais d'un autre côté, tu, avec le nombre de tirs que tu vas lui envoyer, forcément, tu vas perdre un Donc, voilà, c'est typiquement ce genre de, de codex qui n'arrive pas à aller chercher ce genre de liste. Euh, donc, voilà. à l'inverse, tu vois, je dirais que l'ADMEC peut être intéressant sur, euh, Alors, sur de l'avion. mais oui, mais le, le problème, c'est qu'en fait. le, le Qui, qui dirait en premier et ben, bah, c'est <rire> ça le problème, c'est que, ok, c'est intéressant sur de l'avion, mais si l'ADMEC ne commence pas, l'ADMEC se fait poutre. Ouais. Et encore, et le, le, le, dans des scénarios où as de la, tu as trop de distance, il y a peut-être aussi des mondes où l'avion peut faire haut il, il, il peu range. range. Même le moins 2 pour toucher ouais. est quand même gênant. Euh, si l'avion si a accès au vect et qu'il va commencer à te vecter tes avances de, fin, tes advances de euh, passer en arme d'assaut sur tes robots ou ton plus pour toucher ouais. sur tes breechers et tes robots, ça va commencer à être compliqué aussi. Ouais, ouais. Bref, c'est des match-up où je euh, le, ne suis pas sûr que l'ADMEC soit si serein que ça. Ouais, ouais. Donc, euh, mais ok, l'ADMEC peut faire quelque chose. Ouais. Mais si tu si tu te dis ouais je suis bien dessus parce que je vais avoir le T1 ouais, ouais non non bien sûr bien sûr voilà c'est sûr que tu es, es plus enclin à gagner le T1 mais je suis pas sûr que l'avion perde s'il a pas le T1 tu vois ouais. là où l'a mec, je suis quasiment sûr qu'il perd euh, ouais, c'est clair voilà il y a, y a ce, ce genre de choses sur l'eldar l'eldar noir euh, je sais pas je sais pas si on peut en dire plus je pense qu'on commence à les, à les voir ouais. en fait ils ont les, les, les deux les deux codex ont des ont certes des défauts qu'on peut exploiter. Notamment, je pense que le Codex d'Arnoir, Noir, on, a, on, peut, on peut lui envoyer des, des, des, des listes qui, sont, qui peuvent aller le nuler en fait. Juste le nuler en fait, comme ça. Et donc, il va avoir aussi des, des problèmes de bah, « j'ai besoin de ma table ». Enfin, le, le Codex d'Arnoir peut avoir ce genre de, de, de souci. La liste avion peut aussi avoir ce, le, ce genre de souci où il va avoir des matchs gamble, où En gros, bah, s'il n'a a pas le terrain ça peut être compliqué. Mais, en général, ils ont, ils ont quand même peut-être... Quand, quand tu vas comparer dans tous les codes qui sont là, peut-être 80% de leurs matchs où ils sont favorables. Pas, pas, quand je dis favorable, c'est pas qu'ils vont qu'ils vont vous défoncer. Ouais, c'est qu'ils qu ont l'avantage, qu ils, ils, ils, euh... ils, ont, ils, ont, ils ont quand même un, un ascendant, soit parce que euh, ils vous engombelent le truc, soit parce que ouais. euh, en, en théorie, euh, voilà, ils, ils ont ils ont beaucoup plus d'options de jeu que vous. Voilà. Et le dernier. Le dernier, le, dernier, le, le héros de, de cette, héro cette de année 2019 on a mis tous les spes tier 3 mais il y en a un il y qui en a un qui sort du lot bien évidemment c'est la Deathwatch euh, en fait la Deathwatch euh, donc euh, qui a malgré aussi subi un nerf ouais. euh, mais qui reste forte pourquoi parce que déjà premièrement la Deathwatch était ressortie avant le le Up Debolter oui, il faut oui. savoir c'est que exact. la Deathwatch était déjà présente avant le Up Debolter ouais. et elle était là euh, ce qui fait en fait sa puissance c'est le, le, les, les munitions psy ouais. euh, Blesser tout ce que vous voulez à 2+, et reroll des D1 quand vous avez choisi un, une troupe ou un, ouais. quelque chose comme ça, à ce titre je, euh, je pense je, vais, je mettrai dans la description on a fait une très bonne review, qui a fait une très bonne review Fast review Commander TV du Codex Deathwatch où justement bah, il parle de toutes les entrées fortes et des bulles de liste. Ouais. Euh, ça s'est fait d'ailleurs avant la discipline du bolter et, euh, et déjà c'était présenté comme un Codex très fort. Je vous mets dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc je pense que le Deathwatch il est voilà il est, il est fort. Euh, ça, ça reste… Euh, alors, le defwatch tout seul, ne peut pas. tu peux pas jouer le de defwatch tout seul ouais. parce que ça manque euh, notamment d'antipsy typiquement parce que si tu joues contre un codex Thousand Sons et qui peut te smiter, te smiter, ouais. te smiter, ouais. et puis, te ça la, va être ton là, petit… Et t'as rien pour tanker la mortal à part marine. Ça. Et t'as rien pour tanker de la mortale donc il faut trouver quelque chose. Potentiellement, tu peux prendre un archiviste qui te met une 4 plus ouais, sur la ouais, mortal, mais ça reste quand même euh, ouais. compliqué, enfin c'est pas non plus euh, le, le meilleur plan de jeu que tu peux avoir. Par contre, il a accès, bah, toujours, comme on a dit, à des alliés super puissants, ouais. euh, notamment les Assassins, qui sont bien. Euh, les, Et Je pense aussi au Castellan. Alors, le Castellan, euh, malgré son nerf, ça reste quand même intéressant dans le Death Watch. On a vu beaucoup de listes, surtout en France, des Castellans avec de la Deathwatch. Watch. Ouais. Parce que la Death Watch, son gros souci, c'est de gérer les véhicules. Bah, le Castellan le faisait, mais si vous ne prenez pas de Castellan, bah, vous avez le Blue d'Angel qui le fait très bien avec son entrée unique, <rire> le, le, le codex Captain DA, on va l'appeler comme ça, ah ouais, non, clair. Voilà, qui gère très bien la, les, les, les, les véhicules. Non, en fait, vous, vous êtes excellent contre la masse, même, et même contre l'élite en fait en soi, ouais, ouais. saturer la pa 2 c'est aussi fort, euh, et bah, vous avez des ressources euh, à aller chercher pour récupérer ce qui vous manque. C'est bon contre l'élite et puis même contre enfin pas pour les véhicules mais pour les gros enduits notamment je pense au prince tyrannide etc ah, justement. la blessure de ah, plus contre contre les contre les les, les, les... tout ce qui n'a pas une sauvegarde 2 voilà. en fait et ouais. une grosse enduite bah tu satures en fait ouais. juste la saturation à de euh, plus en, en reroll en plus grâce aux, aux au captain et tout bazar euh, non c'est voilà. c'est un, un très bon connexe mais effectivement je pense qu'il a quand même besoin d'alliés pour pour aller chercher voilà. ses petits ces euh, petits manques notamment Exactement. en fait euh, c'est comme ton euh, marteau et en fait, pourquoi, pourquoi il en tire un bah C'est tout comme l'Eldar, il ne va, va pas gagner tous ses match-up, mais il va être positif sur 80% ouais. en fait, de ces match-up-là, et euh, il va être devant en fait, voilà. est, il, il est bien, est, en plus il y a des options de jeu, tu peux, voilà, c'est pas, pas auto-win, mais c'est super cool à jouer, c'est fort, tout simplement. Ouais. <rire> On arrive à la fin de ce classement, on a Exactement. fait le tour. On a rien oublié. Je crois qu'on a. Si, bah, j'avais oublié l'arlequin, mais du coup. Ouais, voilà, tu l'as placé l vite fait comme ça. Oh, ouais, ouais, ouais, ça, non, ça, mais ça, ça va tirer trois. Je l'ai pas oublié, je voilà, je l'avais mis ouais. avec les ailes d'armes, et c'est vrai qu'en y repensant. Euh, je pense que y on attend on attend maintenant, bah, le, le codex Sista ça reste une bêta quand même qui a été présentée. donc je bah, pense qu'il y a un codex qui va arriver un jour. En théorie, euh, de ce que tu me rappelle bien, ils avaient dit septembre, hein, ouais, euh, Bon, on a, dit, temps, euh, on a le temps on a le temps de voir venir, voilà. logiquement un codex RK. Voilà. Et, et puis, euh... et puis après la méta, l'ETC arrive. Ouais. Parce que là, je vous fais part de mes de mes de mes ressentis post fac et puis des tournois que j'ai pu faire, soit post fac, soit avant. Ouais. Euh, et mais là, voilà, l'ETC va arriver. D'autres pays auront peut-être d'autres idées avec d'autres listes, avec d'autres builds. Si ça se trouve, on va avoir des listes qu'on n'avait pas forcément vues maintenant qui vont arriver, et ou peut-être des listes que nous, on va arriver à trouver entre temps. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut construire, ça va évoluer. De toute façon, la méta, ça évolue sans arrêt. Ouais, Chaque sortie, il y a un petit truc qui. Chaque faisait. fac fait que voilà. ça, tel collègue on... sort, du coup, comme... ça remet celle-là en place. Exactement, comme on disait, hein, il était c'était il était le roi du monde, et puis en fait, on lui a envoyé le Genesis leur culte, et puis là, il a commencé à souffrir. Puis il a pris un index aussi. Il a pris un index entre <rire> temps, mais voilà. Vous, vous, comprenez, il a vous comprenez Un index Forcément. <rire> Un linari et ses ah, index. Exactement. Et forcément, vous allez arriver à... À des, des, changements à, constant, à des changements constant, ce qui est bien aussi en soi, ça. Que, si, si le jeu se fixe trop, bon c'est redondant, mais… Euh... Moi ce que j'ai bien apprécié, d'ailleurs en, en faisant celle-ci par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à classer euh, pas mal de codex, ouais. où je ne savais pas euh, bah, justement, est-ce qu'on le met de tier 2, est-ce qu'on le met de tier 1, euh, tier 3 plutôt, euh, justement parce qu'en fait ils ont eu beaucoup de buff, dans... bah, déjà on le voit que ça s'est rapproché parce que je suis passé de, de, de 4 à 3 tiers, ouais. Et euh, aussi parce qu'il y a pas mal de codex qui ont des options, qui sont là en fait, qui viennent challenger un peu les autres et qui potentiellement peuvent faire leur place, euh, se faire une petite place. Et euh, donc je pense qu'il commence, il c'est pas un jeu, euh, le jeu n'est pas, euh, pas à 100% équilibré. Il y a toujours, il, il, y a encore, il y a encore des trous, etc. Mais je trouve qu'il commence à faire, de, ça, il commence à combler un peu plus les trous euh, voilà, euh, notamment bah, la, la discipline du bolter. Euh, bon bah, le Space Marine c'était pas terrible, il commence à revenir mais c'est pas encore assez peut-être, euh, voilà, il y, y a des choses. Ok, on a fait le tour. Exact. On clôture donc cette vidéo Metagame euh, 2019, premier semestre 2019. Euh, qui fait suite à, bah, à la vidéo qu'on avait faite il y a un an euh, pour voir un petit peu l'évolution du classement si vous avez aimé cette vidéo pensez bien évidemment à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo pour partager bien vos avis sur euh, sur les propos qui ont été partagés ici on est bien d'accord que c'est une analyse qui est faite par Dledge, c'est une analyse... Lui qu'il a en tant que joueur, qui est un joueur compétitif, euh, mais forcément bah, d'autres joueurs auront une autre vision de par, par rapport au tournoi qu'ils font et à ce qu'ils pratiquent. Euh, voilà, c'est important de le dire, c'est euh, pas, pas une science infuse hein, la game, on est bien d'accord. Et je serais ravi d'en discuter. Avec bien, vous. Sûr, et bien sûr, bien euh, sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à, à mettre ça dans les commentaires, à partager la vidéo et euh, à nous rejoindre sur Facebook, pensez, je répète à chaque fois, mais pensez à vous abonner à la page Facebook, à nous rejoindre aussi sur Instagram, et puis bah, allez faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez nous aider à faire vivre la chaîne. En tout état de cause, je vous dis à plus tard les seigneurs de guerre pour de prochaines vidéos.